Je me présente, je suis Brigitte buisson et je suis la directrice de l'Institut Fort Prof. Et Pascal. Alors Pascal, ça y est, donc euh, moi j'ai un parcours euh, après avoir été euh, professeur des écoles pendant 15 ans, dans tous les niveaux, formatrice, conseillère pédagogique et inspectrice pendant 20 ans. Donc euh, je travaille à Fort depuis plusieurs années avec un grand plaisir et je suis aujourd'hui à la retraite mais toujours active, voilà. Alors, jeune retraité. Hein, je, oui, bien sûr, toujours <rire> jeune retraité. J'insiste je, je, sur le mot jeune, d'ailleurs, bien sûr. Quelle est votre légitimité Vous pouvez vous poser la question et vous dire peut-être va-t-on prioriser tel ou tel candidat Ben Non, parce que sinon, vous n'aurez vous, vous même pas ouvert l'accès à ce concours-là. Donc là, le but, c'est vraiment on va échanger maintenant avec Pascal, qui, elle, est vraiment au sein de l'Educationnette. Et vous, Pascal, qui avez, j'imagine, en tant qu'IEN, fait passer de nombreux euros, qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui peut vous plaire chez ces personnes en reconnaissance professionnelle Alors, effectivement, hein, j'ai fait passer euh, le concours pendant des années et j'ai été aussi coordonnatrice du concours. Donc ça, c'est pour vous dire que j'ai eu énormément de, de candidats à tous les niveaux. Et je peux vous dire une chose, c'est que personnellement, euh, j'ai toujours trouvé très intéressant des personnes qui arrivaient avec une expérience professionnelle, même et très souvent autre qu'une expérience de gestion de classe. Alors pourquoi Bien parce que généralement, et d'ailleurs c'est la raison aussi pour laquelle on ouvre le concours à des personnes qui ont 5 ans d'expérience, parce que sinon l'éducation nationale oui. ne le ferait pas. Oui. Parce que quel que soit, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, quelle que soit l'expérience professionnelle que vous avez eue, vous avez acquis des compétences qui sont des compétences d'organisation, des compétences de communication, et vous savez la seule question que se pose le jury alors d'abord, on va tout de suite se mettre d'accord, hein. il n'y a aucune discrimination de la part du jury. Lorsque vous arrivez devant le jury, que vous, soyez, euh, voilà, que vous ayez une expérience en classe ou que vous ayez pas, il n'y a aucune discrimination. Le jury, il ne se pose qu'une seule question. Est-ce que je peux confier des élèves à cette personne euh, au mois de septembre Et quand vous avez une expérience professionnelle, et eh bien généralement, vous dégagez du, plus de bon sens plus du sens de responsabilité, plus la notion de sécurité qui sont les éléments de base au niveau des élèves. On pardonne, vous savez, lorsque on a une difficulté de connaissance euh, en pédagogie, eh bien, ma foi, ça, ça, ça. Par contre, il y a des compétences euh, d'adultes, de maturité, qui là, par contre, sont plus difficiles à acquérir. Ouais, ouais. Et généralement, quand vous arrivez, eh bien, c'est ce qu'on apprécie. Moi, personnellement, en tant qu'inspectrice, j'appréciais beaucoup les reconversions professionnelles. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier point très rassurant pour vous. C'est souvent la question, c'est « mais est-ce que je vais être légitime ?» Donc, oui, pas d'inquiétude, la question qui est souvent revenue. « Je n'ai pas fait de stage, je n'ai jamais enseigné. Est-ce que je vais arriver à, à, à faire quelque chose et, et à justifier ?» Parce que maintenant, dans cet entretien de motivation, vous devez un peu, enfin, vous devez même beaucoup justifier, hein, pourquoi ce métier, etc., expliquer un petit peu. Ben, oui, vous êtes légitime. Donc, vous avez visiblement, Pascal vous dit que vous avez des atouts, Hein, même si vous êtes issu d'un secteur complètement différent que celui de l'éducation nationale, et devant les élèves et les parents d'élèves et l'équipe pédagogique, donc aucun problème sur la notion de légitimité. En quoi on pourrait penser qu'elles peuvent être mieux réussir peut-être, même, Pascal, que certains autres candidats qui sont peut-être plus jeunes bah, bah Parce que je pense que, euh, en fait, quand on fait une reconversion professionnelle, on a, je pense, bien réfléchi à son projet. Donc, on a une vraie motivation. On n'arrive pas comme ça. On a une vraie motivation. On a réfléchi sur les enjeux, généralement. Euh, et puis, l'expérience professionnelle fait qu'on a souvent une capacité de travail. Euh, une capacité d'adaptation. vous savez entre quelqu'un qui a une expérience de gestion de classe et qui parfois a l'impression de tout savoir, ce qui n'est absolument pas un atout, et qui un peu plus vierge de connaissances sur ce qu'est la pédagogie, et la gestion de classe, eh bien on se dit que la personne de sa motivation, euh, de son envie, elle va être beaucoup plus ouverte à justement apprendre plus rapidement, euh, de manière plus, j'allais dire euh, plus ouverte, c'est-à-dire que quelque part, ça va aller, ça va sera beaucoup plus fluide. Donc, il y a la notion d'adaptation, la notion de capacité de travail, la notion de motivation, la notion de compréhension des enjeux. Ça, c'est des vrais atouts pour se mettre en réussite par rapport à ce concours, notamment. C'est important ce que dit Pascal, parce que c'est vrai que parallèlement, on a beaucoup de, de, de, de candidats qui peuvent nous dire, « Mais moi, j'ai été accompagnant, j'ai fait de nombreuses sorties scolaires, je suis parent d'élèves, je suis dans des associations, etc. » Attention aux, aux faux aux faux arguments qui ne va pas justifier votre vocation. Et, et c'est ce que disait euh, Pascal, hein, c'est euh, on ne peut pas justifier de tout ou d'une envie de faire un métier parce qu'on a accompagné euh, son enfant à toutes les sorties scolaires. Ah, hein. ça c'est sûr. Faites attention aussi à ne pas contrebalancer l'effet positif de votre reconversion en mettant en avant des atouts qui finalement n'en sont pas. Hein. Euh, Quelle question, du coup, Pascal, vous, vous auriez pu poser vous, pour une personne en reconversion Déjà, on ne sait pas que c'est une personne en reconversion. Alors, d'abord, souvent, oui. ils ont ils ont peur qu'on leur demande pourquoi est-ce oui. qu'ils sont en reconversion professionnelle. Euh, très honnêtement, c'est très, très rare qu'on vous pose cette question. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé, vous, d'amener euh, le, le, le sujet si vous ne le sentez pas, si vous n'êtes pas prêt à répondre à la question. Mais si on vous pose cette question, parce que, évidemment, il y a toujours des jurys qui peuvent avoir envie ou vous-même l'amener, bah, je dirais que, quelque part, euh, il faut une honnêteté, il faut à un moment donné, justement, et ça, je crois qu'on va y revenir tout à l'heure, que vous soyez très au clair sur les atouts que vous avez pour vous projeter. Alors, quelle question on va vous poser On va d'abord essayer de savoir si vous avez une réalité du métier. Donc moi la question que je posais c'était, bah, pourquoi vous voulez faire ce métier alors, je, je m'amuse parce que la dernière fois, j'ai des candidats qui avaient beaucoup préparé l'entretien de motivation et quand j'ai posé cette question, pourquoi voulez-vous faire ce métier d'un seul coup, ils savez ah, Ils n'avaient pas <rire> pensé à la question. Ben, c'est quand même une question de base. Pourquoi vous voulez faire ce métier Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier d'enseignement Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième question que je pose, c'est quelles difficultés anticipez-vous Et là, il faut être honnête. Vous le savez, et je pense que vous l'apprendrez. C'est pas un métier où tout est rose. C'est un métier merveilleux, sinon je ne suis pas là pour vous en parler. Mais c'est un métier aussi où vous pouvez très bien avec honnêteté et justesse, euh, que c'est un métier qui présente des difficultés. Et donc, ce que j'attends dans les, dans les réponses, souvent, c'est l'honnêteté. Voilà. Mmh. Donc, c'est souvent les questions qui sont posées. C'est le pourquoi ce métier Quels atouts vous avez Voilà, quels, quels atouts est -ce que, Comment est-ce que, qu est que vous allez apporter à ce métier C'est une vraie question, ça. On va y revenir tout à l'heure. Quelles difficultés vous anticipez Qu'est-ce que vous voyez au niveau des, des, des, voilà, de, de la gestion des élèves et généralement, ben voilà, ce qu'on attend, c'est, je répète, de l'honnêteté, une vraie réflexion. Une vraie réflexion sur, finalement, qu'est-ce que je vais apporter Pourquoi je fais ce métier Et quelles sont les compétences que je vais mettre en place dès le départ Parce que je vais apprendre des tas de choses. Hein. Je vais pouvoir évoluer. Je vais, je vais me former tout au long de ma carrière. Ça aussi, c'est une question qui arrive. Mmh. Est, voilà, est -ce que, comment vous envisagez la suite ben, La suite, je, ça sera une formation tout au long de ma carrière. Voilà. Donc, honnêteté, le bon sens, le sens tout, de la communication, la capacité à écouter tout à sont, sont des points que… Euh, Alors, capacité à écouter, ah, je dirais que c'est un point crucial. Dans les jurys, vous avez des inspecteurs, vous avez des conseillers pédagogiques. Les conseillers pédagogiques sont les personnes qui vont vous suivre en formation. Et eux, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont vous faire évoluer. Et vous savez, quand ils viennent vous voir dans la classe, je vais vous rassurer tous, hein on ne voit jamais la leçon parfaite, elle n'existe pas. Donc, quand on a une observation de classe, il y a toujours du positif et puis il y a toujours des choses à revoir. Et les conseillers pédagogiques vont, eux, évaluer si vous êtes capable d'écouter la question qu'on vous pose, de vous mettre en réflexion pour y répondre et de ne pas y répondre de manière savante, mais d'y ré répondre avec bon sens. Quand on vous pose des questions euh, de vie pratique, c'est ça c'est mmh. évidemment, vous aurez tout au long de la formation, vous aurez des connaissances et vous aurez des, des contenus. Mais à un moment donné, c'est le bon sens aussi. Et puis les valeurs que vous portez. Mmh. Il y a aussi ça. Il y a une vraie réflexion à voir. Mmh. Les valeurs que vous portez. Alors, on dit les valeurs de la République, hein, mais ça, c'est des mots. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on apporte d'autre aux enfants mmh. que l'enseignement du français et des mathématiques mmh. Des valeurs profondes, d'équité, de justice. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Euh, quel conseil organisationnel donneriez-vous aux candidats qui passent le CRPE du cours pour préparer cet cette oral, l'écrit euh... Alors, je pense que euh, le, le, le conseil que je leur donnerais, c'est d'abord avoir un équilibre, toujours, hein, dans leur vie personnelle et dans, dans la préparation du concours. Moi, je pense qu'il faut un travail régulier. Je pense que ceux qui, se, ceux qui, se, qui sont en réussite sont des personnes euh, qui ont mis en place un travail régulier depuis le début de l'année. Et je pense que ça, c'est un atout avec Fort Prof, puisque dès le début, euh, ils travaillent à la fois l'écrit et l'oral. Ça veut dire quand tu à l'oral, ils ont quand même été une préparation régulière, parce que tout au long de l'année, vous allez acquérir du vocabulaire, des situations, des réflexions, etc. Et ça, c'est progressif. Après, il faut effectivement être préserver sa vie personnelle, mais avoir une organisation de planning. Alors, en fonction des capacités de chacun, parce que vous n'êtes pas tous au même niveau, certains ont besoin de plus que d'autres, c'est au moins 10 heures de travail dans la semaine que vous pouvez répartir comme vous voulez, mais c'est au moins ça. Et j'allais dire que c'est déjà une bonne préparation à ce qui vous attend en tant qu'enseignant, parce qu'en tant qu'enseignant, certes, vous quitterez plus tôt, mais il y a, vous savez, l'enseignant, c'est un temps de télétravail très important un temps présentiel et un temps télétravail très important. Donc, c'est une, une, une organisation entre soit le week-end, soit dans la soirée. Ça, ça dépend de tout le monde. Mais le conseil, c'est euh, travail régulier. Euh, bien sûr, vous allez dans, le, dans la question de Fort Prof, vous travaillez avec quelqu'un et ça, c'est important de mettre en mots aussi votre formation. C'est-à-dire pas simplement de la recevoir. Parce que si vous la recevez, vous ne savez pas si vous l'avez complètement conceptualisée. Et pour ça, le fait de la mettre en mots régulièrement dans le travail en binôme, ça, c'est une excellente préparation. Ouais, donc ça, c'est surtout pour les personnes qui envisagent 2023. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à passer pour 2022 et, et évidemment, la question est, est un peu hors sujet puisque vous êtes en voie de préparer les oraux. Et pour les oraux, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire de travail comme, comme conseil de, de révision rapide là sur les quelques jours Alors, qu d'abord on se détend, d'abord on se détend, voilà. On n'arrive pas devant un jury stressé. Le stress, en tout cas, on l'a géré avant. Pourquoi Parce que c'est une épreuve de communication. N'oubliez pas que le jury, il se pose une seule question, vraiment, je vous assure. Est-ce qu'on va confier des élèves à cette personne et donc, par conséquent, il faut que vous montriez, parce que c'est important, dans la classe, vous allez avoir des moments de stress, que vous êtes capable de gérer ce stress mmh. et que vous n'avez pas peur de l'erreur, mais que vous êtes voilà, suffisamment concentré. Donc, pour préparer, bah, d'abord, je pense que ceux qui vont passer l'oral, vous avez déjà préparé des fiches vous avez déjà fait des synthèses, mmh. vous avez déjà des tiroirs qui sont prêts pour les tirer et à un moment donné justement pouvoir très rapidement construire mmh. votre discours. Mais donc je conseille de se détendre, de gérer son stress, ça c'est une évidence, euh, de régler ce problème de légitimité, parce que euh, ça c'est clair, vous ne pouvez pas arriver euh, devant le jury en pensant que le jury a des intentions négatives, ce qui est faux, il n'a pas donné d'intentions négatives. Euh, le jury il est là pour tirer le meilleur... De, de comment des candidats. Ils ont besoin de vous. Hein. Il faut Absolument. Même, hein, Je vais vous faire une confidence, puisque j'ai été coordonnatrice. Donc, en tant que coordonnateur, vous savez, on donne des consignes au jury. Et donc, la première conseil, le premier conseil qu'on donne, et c'est pas un conseil d'ailleurs, c'est une commande que l'on fait au jury, c'est d'être bienveillant et de tirer le meilleur des candidats. Et ça, il faut que vous le sachiez, parce que vous avez toujours peur de la question piège. La question piège, c'est parfois une question que vous ne comprenez pas bien, ou ça arrive, hein, le jury qui s'est un petit peu emmêlé aussi dans la clarté de sa question. Mais en tout cas, il n'y a aucune euh, intention de vous, euh, de, de, voilà, de vous mettre en difficulté. Et d'ailleurs, parfois... Les questions qui arrivent, elles sont là pour vous aider. Si vous avez des capacités d'écoute, vous allez comprendre que le jury est en train de vous amener à réfléchir, à reformuler, à revoir. Donc voilà, il faut se préparer sereinement pour être justement capable d'écouter et de rebondir. Revoir bien sûr ses fiches synthèse, gérer son stress. Parce que ça, j'allais dire, vous êtes maintenant dans, un, dans une voie professionnelle. Et une voie professionnelle, on n'est pas tourné vers soi on est tourné vers les élèves, parce que le stress, vous allez l'avoir. Et donc, la gestion du stress, c'est extrêmement important. Alors, comment on fait Ça, c'est une autre question. Mais aujourd'hui, vous avez même sur… Voilà, hein, vous avez des tas de possibilités pour faire de la méditation, de la sophrologie, mais en tout cas, vraiment, essayer d'arriver lucide. Très bien. Alors, on répondra, évidemment, je vois quelques questions, donc on y reviendra après. Hein, je, ne vous inquiétez pas, on, on répondra. Là, je peux il être un handicap, par exemple Je vois, et cette question a déjà été abordée. Évidemment que non. non. Sinon, il mettrait une limite d'âge pour passer le concours. Hein, donc, à partir du moment où vous pouvez passer le concours, ce n'est pas un handicap. Mais, mais de toute façon, c'est ça la question. C'est que si, vous êtes, si on vous a accepté à passer le concours, c'est que vous êtes légitime. Il faut quand même que vous soyez clair là-dessus. Bon, et le cours. jury ne sera absolument, absolument pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous avez tel âge, parce que vous avez fait telle chose, etc. Ce n'est pas vrai. Et puis, quelque part d'ailleurs, ils vont voir votre fiche, ils vont la regarder très rapidement. Il n'y a pas d'a priori sur le la... aucun. Et d'ailleurs, c'est la consigne qui est donnée. Donc maintenant, la question qui intéresse, je pense, beaucoup de candidats, comment légitimer son parcours antérieur durant l'oral de motivation, puisque maintenant, cette nouvelle épreuve en CSE fait... Euh, évoque vraiment cet entretien de motivation avec une fiche de candidature qu'on va qui, qui vont donner ou que le, le jury va, va dispo, dont le jury va disposer et qu'il va falloir un peu justifier. Qu'est-ce que Comment on travaille euh, Alors vous avez été nombreux à répondre hein, sur vos différents secteurs d'activité. Donc Pascal, on a fait une synthèse parce qu'évidemment on ne va pas répondre aux 200 200 secteurs d'activité, mais globalement des secteurs se recoupent. Donc qu qu'est-ce que ce qu'on va rechercher, c'est à mettre en lien votre parcours antérieur avec les compétences attendues du futur PE. On est bien d'accord. C'est ça. Donc comment on va et c'est ce à vous et c'est à vous d'ailleurs à faire ce à faire ce, ce parallèle. Alors moi j'ai regardé un petit peu. Alors je ne vais pas tous vous citer, hein, mais j'ai vu technico-commerce, ressources humaines, animation, conseiller, formation, banque, vente. J'ai un petit peu mis ça sur tout ce qui était euh, voilà la notion de vente, de commerce, mmh. etc. Alors donc là clairement vous avez euh, des compétences de communication. Donc, vous allez être, à mon avis, très rapidement adaptable pour tout ce qui est le travail d'équipe, mais aussi la gestion des, des, des familles et des partenaires que vous, avez, que vous allez avoir. Je suppose que ce sont des métiers où vous avez géré des conflits, que vous avez géré des personnes pas toujours faciles. Et donc ça, c'est un gros atout. Et de dire à un jury que euh, voilà, vous vous êtes préparé à gérer des familles qui vont être particulièrement difficiles, mais euh, que vous avez dans votre métier appris à avoir un peu de distance, à, à, à, à avoir un self-control, à, à avoir une attitude professionnelle, alors ça, croyez-moi, le jury va beaucoup apprécier. Euh, vous avez forcément aussi... Euh, et ça c'est l'expérience professionnelle, des, des compétences d'organisation de travail. Or, vous savez, euh, euh, les, les, les jeunes qui, qui, qui sortent de la faculté, ils ont des compétences bien sûr, mais organiser plusieurs dossiers, euh, organiser son travail dans un planning, c'est pas toujours ce qu'ils savent mieux le faire, alors que vous, vous êtes déjà obligé de le mettre en place. Alors après, vous avez tout le secteur de la santé, infirmière, pharmacie, kiné et d'ailleurs d'autres professions où vous avez l'habitude de mettre en place des protocoles. On a quelque part... Être capable de mettre en place des protocoles, c'est être tout à fait adaptable à tout ce qui est euh, des démarches de projet. Or, la démarche de projet, elle est au centre de l'activité pédagogique. Donc, vous savez mettre en place des objectifs, euh, suivre vos objectifs, valider euh, vos objectifs. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Croyez-moi, c'est quelque chose que nous apprenons parfois euh, en, en, en base. Donc là, vous serez, euh, vous serez déjà euh, en avance. Après, en fonction de vos métiers, euh, vous avez des compétences en français ou vous avez des compétences en sciences où vous avez des compétences en maths ou vous avez des compétences en langue vivante ou vous avez des compétences en informatique très recherchées actuellement et ça ce sont des gros atouts j'ai entendu tout à l'heure que quelqu'un était avocat je suppose qu'avocat vous avez une aisance à l'oral et vous avez euh, un niveau de français qui fait que c'est un atout qu'il faut mettre en place parce que vous avez euh, ce sont des choses qui vous savez c'est pas alors quand je dis ça ne soyez pas en train de vous dire « ah ben oui, mais moi je les ai pas » parce que vous en avez d'autres. Mm. Vous avez peut-être des compétences en maths ou vous avez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, plutôt des compétences transversales sur lesquelles je vais venir. En tout cas, de votre expérience professionnelle, vous avez acquis certainement de la rigueur professionnelle. Et ça, le terme de rigueur, au niveau de l'enseignement, c'est essentiel. Et mm. d'ailleurs, c'est un terme qu'on peut utiliser lors de l'entretien de motivation. « J'ai appris ce qu'était la rigueur dans le travail » parce que mm. ça, c'est quelque chose quand même qui est précieux. Alors, vous avez peut-être, j'ai vu, hein, voilà, architecte, comptable, informatique, je ne reviens pas sur sur ce que j'ai dit tout à l'heure, des compétences très disciplinaires parfois, hein, de mathématiques, de géométrie, de maîtrise de de, de, de l'outil euh, informatique, d'être capable de faire des plans, des projets, tout ça, ce sont des compétences transversales très utiles. Alors, si je globalise D'abord, je vous conseillerais d'aller voir le référentiel de compétences du professeur des écoles. Si vous allez voir ce référentiel, vous avez une partie, vous allez vous dire, ah là là, tout ce qui est organisation de classe, pédagogie, ça je sais pas. C'est pas grave, ça s'apprend, ça. Prend, ça. Et vous, avez, vous allez l'apprendre, ça. Donc, c'est pas, j'allais dire, si vous n'avez pas ces compétences-là, vraiment, c'est pas grave. Par contre, si vous lisez le référentiel de compétences, vous allez vous retrouver dans les capacités d'adaptation, de coopération, de travail d'équipe. Et vous allez voir que ce sont des compétences qui sont quand même très importantes. Alors, les compétences transversales dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, je vais, me les je vais vous les répéter, des capacités d'adaptation à des changements, et croyez-moi, dans l'éducation nationale, on en a souvent. Le sens de la communication, être capable de gérer des conflits ou des situations de communication difficiles, des capacités de coopération, être capable de coopérer avec des pairs dans le travail d'équipe, et je, je suppose suppose que, et je suppose que quand vous avez été dans certains secteurs, vous avez été obligé de travailler en équipe. C'est un atout, c'est quelque chose qui est très demandé et regardé, qui n'est pas toujours aussi simple. Vous avez peut-être été capable de manager. Vous savez, manager un groupe classe, euh, quand on a des compétences de manager, bien sûr, on adapte au niveau des enfants. Oui. Mais le fait d'avoir déjà un regard sur une organisation globale, mais aussi un regard individuel, ça, ce sont des oui. choses qui sont oui. extrêmement importantes. Gérer des projets. Euh, alors... Peut-être que dans vos, dans vos professions et je les ai relevées tout à l'heure, vous avez d'abord, je pense par, par exemple laborantin ou tout ce qui est dans le métier, vous avez été obligé d'adapter, comment d'appliquer avec beaucoup de rigueur des instructions, c'est-à-dire vous étiez à un moment donné euh, voilà, pris dans des instructions qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas vous étiez obligé de les suivre ces Voilà, de quelle que soit la profession ben ça, euh, c'est bien d'être capable de dire que euh, vous savez être rigoureux dans l'application des instructions parce que ça croyez moi Alors, en tant qu'inspectrice bien sûr je peux vous le dire on est très attentif à ça, on reviendra peut-être sur ce que l'on cherche dans l'entretien sur votre posture, sur votre positionnement qui n'est pas forcément un positionnement d'enseignant déjà confirmant mais un positionnement personnel déjà alors, je reviens, hein, les compétences en français, en maths, en sciences, en langue, en informatique, mettez-les, mettez-les en évidence. Mm -hmm. Faites-en des atouts. Vous ne les êtes peut-être pas tous, mais euh, si vous savez jouer. parler, voilà, bien sûr, il faut jouer avec ces compétences. Mm -hmm. Vous savez parler euh, anglais, euh, chinois, euh, euh, allemand, euh, eh bien oui, ça c'est un gros atout parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Allez vite, savoir gérer des dossiers, je vous l'ai dit tout à l'heure, les compétences euh, en, en informatique, la gestion des médias est également très demandée. Mm -hmm. Donc voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est, soyez clair, honnêtement, euh, sans, sans être en train de vous dire, oui, mais là, je vais me vanter ou pas. Ce n'est pas ça. Mm. Être capable de sentir les compétences que l'on a, ce n'est pas se vanter, c'est être lucide et professionnel. Donc, essayez de faire déjà la liste, euh, et on ne vous demande pas non plus une dizaine, mais des 4, 5 ou même 3, 4 compétences qui, à votre avis, vont être des compétences qui vont permettre à des inspecteurs de vous confier des élèves l'année prochaine. C'est ça qui est important. Donc, en gros, on reprend les compétences du référentiel de PME. Absolument. Vous listez, moi je serai vous, je, je me listerai. Tiens, ça je sais faire, ça je ne sais pas faire, ça, ça j'ai déjà fait. Et en parallèle, vous mettez avec vos expériences antérieures. Je pense que déjà, ça peut être une base de travail. Comment, comment identifier Et ensuite, vous allez travailler sur ça. Voilà. Alors, une question qu'on peut vous poser, c'est tout à fait possible de vous dire, mais finalement… Euh, que, quelles, que, quelles sont les compétences sur lesquelles vous vous sentez le moins à l'aise Alors là, évidemment, ça veut dire que le jury testera si vous avez été voir les compétences professionnelles mmh, du professeur mmh, des écoles. Mmh. Bah, il faut être honnête. Il faut dire, bah, écoutez, quand je regarde, peut-être que c'est là que j'aurai le plus à travailler. Mmh. C'est peut-être ce domaine-là où, effectivement, parce que, et il ne faut pas avoir peur de le dire, je n'ai pas d'expérience de classe, je n'ai pas eu l'occasion de faire un stage, mais par contre... J'ai regardé des vidéos, je me suis renseignée, etc. Donc, je me doute que c'est là que j'ai la plus grande marge de manœuvre, euh, de progression à faire. Ça, le jury, il trouvera que vous êtes quelqu'un d'honnête en qui on peut avoir confiance ça. et qui sera capable de progresser. Et c'est ce qu'il attend. C'est ça. Est-ce que c'est clair pour vous, pour ces, ces premiers, euh, ce premier pas sur euh, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux mettre en lien avec les compétences du PME Alors, évidemment, on ne va pas développer pour chacun. Hein. Alors, je vois peut-être, on va essayer de revenir sur quelques... Directrice de crèche. Directrice de crèche, normalement. Que... Gestion d'un élevage de canins et de félins. Comment, Comment je, je peux, peux le légitimer, légitimer Alors bah, je dirais qu'écoutez, vous savez, je n'ai pas d'expérience dans l'élevage de félins, mais euh, par contre, j'ai fait de l'éducation avec mon chien. Vous voyez, c'est amusant, hein, parce que quand j'ai fait de l'éducation avec mon chien, eh bien je me suis dit que finalement, euh, savoir poser son autorité, euh, savoir euh, euh, se positionner, c'était pas… Euh, voilà, je, je pense que euh, dans l'élevage de, de canins ou de félins, vous avez été confronté, bon, d'abord à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, des relations forcément relationnelles, etc. Mais euh, vous avez été positionné sur quelque chose qui est face à l'autorité, à comment on pose son autorité, tout en respectant. Je suppose qu'on est là-dedans. Parce que quand on fait de l'éducation canin, on pose une autorité très ferme au niveau d'un animal, et en même temps, la bienveillance et, euh, le, le, le, j'allais dire, la protection. Bah, C'est exactement… Alors, vous n'allez pas me dire que je, confonds, je compare des enfants avec des, avec des chiens ou des là mais qu'est-ce qu'on fait dans la posture d'autorité, qu'est-ce que c'est une posture d'autorité C'est être ferme, juste, et en même temps avoir une certaine souplesse pour laisser chaque enfant évoluer par rapport à justement la discipline à son niveau. Bah, je crois que là, on peut faire des liens. Exactement. Voilà. Alors, en même temps, euh, voilà, vous n'allez pas vous répandre devant le jury sur toute votre expérience à ce moment-là. Il faut tirer oui. un point, et ça peut faire sourire le jury. Si vous avez été capable de tirer un point de cette expérience pour aller vers euh, votre métier, et même un sourire, vous savez, ça peut leur dire, tiens, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même réfléchi. La motivation, ça va être aussi de vous projeter dans le métier. Hein. Quand, dans l'entretien de motivation, c'est ça. C'est être clair avec ses compétences acquises pour se projeter dans le métier. Se projeter dans le métier, c'est être capable de dire, je pense que sur ces points-là, je peux progresser et être pertinent. Sur ces points-là, j'ai une marge de progression. Alors, alors, évidemment, on ne va pas revenir sur toutes les… les... J'ai pris celui-là parce que c'était à 10 ans. Je pense qu'on a, on a quand même essayé de regrouper par secteur. Euh, Est-ce que le fait d'avoir fait du sport en compétition d'équipe pendant plusieurs années peut être valorisé pour le travail en équipe et la coopération je pense bah, mais Bien lui, évidemment, évidemment, à 200%. Puis alors, en plus, vous savez, on attend des professeurs des écoles compétents en éducation physique à l'école. Hein. Donc ça, c'est un gros atout. <rire> Ou une directrice de crèche, évidemment. Bien, dis, bien sûr, les, les, les, management, euh, gestion, etc. Bien sûr. Voilà, donc euh, je, je pense que c'est clair. On, on re, reviendra, euh, quand on aura fini la présentation, sur éventuellement quelques questions. quelques Je vois, euh, comment faut-il se présenter Est-ce qu'il est attendu, mes, mesdames, messieurs, les jurys Bonjour. Ben, je pense qu'évidemment, il faut Bien sûr, c'est un soyez, de recrutement. Soyez naturel, voilà. à un moment donné… Euh, vous savez, il y a des... Alors, il y a des... Bien sûr qu'on dit bonjour. Quand on arrive, on dit bonjour, à madame, monsieur, etc. On s'assoit et on attend les consignes du jury. Après, euh, j'allais dire, voilà, vous avez des, des, des personnes qui vont dire bonjour à tout le monde. Oui. Je veux dire, voilà, non, on s'assoit, on est à la fois sobre et naturel. Donc sobre et naturel, eh ben, on rentre, mesdames, messieurs, bonjour, vous vous asseyez et vous attendez que le jury vous donne la parole. Et après... C'est une communication, c'est un échange. Et en fait, bien sûr, vous êtes jugé, bien sûr, vous êtes évalué. Ça, on ne va pas le nier. Mmh. Mais euh, vous êtes aussi des adultes. Et j'allais dire, vous êtes des adultes positionnés euh, en tant qu'adultes. Donc, à un moment donné, il y a un rapport d'équité qui s'installe. Qui le jury, si vous vous ôtez de la tête que le jury est là pour vous abattre, mais qu'il est bien là pour, être, pour sortir le meilleur de vous, vous êtes dans une discussion l'objectif c'est que vous puissiez montrer les connaissances que vous aurez acquises dans l'année, mm -hmm. que vous soyez humble sur le parcours qui vous reste à faire et honnête sur je sais faire, je sais moins bien faire. Voilà. Ok. Bon, c'est clair, on va continuer et on reviendra peut-être à la fin sur, sur, sur quelques questions. Juste, est-ce qu'on peut évoquer le fait qu'on est professeur contractuel Oui, bien sûr. Et quand on est professeur contractuel, euh, on, on doit être humble, c'est-à-dire dire que c'est une fonction qui vous a permis justement de prendre la réalité du métier, pas de savoir. Vous voyez la différence Un professeur contractuel, il n'arrive pas en disant « bah oui, maintenant je sais ». Il dit je, « je vois bien ». Ce que je dois apprendre et ce que je dois améliorer. Très clair. Alors, concrètement, quels conseils on pourrait donner à des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui vont intégrer ce métier Parce que c'est une question aussi. Hein. Euh, J'ai fait pendant des années euh, notre métier, quel qu'il soit, et du jour au lendemain, je me retrouve en classe. Parce que je vous rappelle que vous avez le concours en juillet, en septembre, vous êtes en classe. Alors, une petite précision aussi, puisque je sais que certaines personnes l'ont reprécisé. Il y a à l'heure d'aujourd'hui uniquement les masters MEF 2 qui rentrent à 100% du temps en classe. Avec la nouvelle réforme, c'est comme ça que c'est écrit. Vous venez d'un autre master, quel qu'il soit, vous venez d'un autre parcours, vous êtes en reconversion professionnelle, etc. Vous avez encore la chance, moi je dirais, de pouvoir rentrer dans un parcours adapté où vous allez être à 50% du temps en classe devant vos élèves et 50% de l'autre temps à l'INSPE pour parfaire votre formation. On parle plus de M2, puisque le M2, maintenant, il est plus classé avant. Donc, vous n'avez plus la nécessité de passer le M2 comme c'était l'année dernière. Hein. Mais vous allez être dans un parcours de formation en INSPE où vous allez venir compléter votre formation. Mais quand même, vous allez être à 50% du temps en classe. Donc, comment réussir? Comment euh, je suis en reconversion? Comment je vais, comment je travaille ma classe concrètement, Pascal? Alors, il y a des outils. Je dirais que le, le, le premier, il y a deux conseils que je donne. Le premier conseil, c'est euh, tout de suite de se dire qu'on n'est pas seul. Et donc, il faut trouver les personnes ressources. Des personnes ressources, vous en avez. Vous avez généralement un maître formateur qui va vous suivre, qui est une personne ressource. Mm -hmm. Mais vous avez forcément dans l'école toujours des enseignants qui sont prêts à vous aider, à vous écouter, alors sans les submerger. Très, très souvent, d'ailleurs, quand vous trouvez un enseignant, par exemple, du même niveau, qui accepte de travailler avec vous, ça, c'est, je dirais... Le mieux parce que vous allez quand même vous appuyer sur mmh. des compétences professionnelles. Même si parfois ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les démarches à mettre en œuvre, ils ont une expérience à vous transmettre, ça c'est évident. Donc avoir des personnes ressources. La deuxième, c'est d'avoir des outils. Et des outils, il y en a. L'idée, c'est pas d'aller sur Internet, aller chercher euh, tout et n'importe ouais, quoi ouais. et passer des heures sur Internet parce que vous perdez du temps et vous avez autre chose à faire. Euh, c'est d'avoir à un moment donné des livres du maître des livres du maître dans différentes disciplines. Parce que dans les livres du maître, vous avez les démarches. Ce qui est difficile pour vous à mettre en œuvre au départ, c'est la démarche pédagogique. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Et la démarche pédagogique, ça, ça, j'allais dire, on ne l'invente pas. Pour un moment donné l'acquérir, il faut un moment donné, d'abord s'appuyer sur des démarches qui vous sont données. Donc c'est d'avoir des outils professionnels. Les outils professionnels, ce sont les livres du maître. Ça, c'est mm -hmm. extrêmement important. Les sites institutionnels. Donc, et du vous avez, school. voilà, scol notamment, et pas tout scol parce que c'est une grande mm. euh, voilà, c'est une, une grande araignée, comme j'allais dire. Voilà. Et puis après, il faut être clair, hein, euh, dans la formation Fort Prof, vous avez, euh, vous avez appris euh, à faire des séances, des séquences, donc vous avez des compétences quand même, hein. vous allez sortir de la formation avec des compétences. Euh, donc, quelque part, voilà, si vous avez su faire vos fiches au fur et à mesure de la formation, et donc, déjà, vous savez, quand vous avez fait des séances avec les professeurs en présentiel ou en web, ben, vous avez déjà des fiches de préparation. C'est déjà servir. précieux. C'est déjà précieux. Après, vous avez l'élite du maître. Après, vous avez certaines ressources. Ça ne s'invente pas. Voilà. Donc, et puis, vous avez des personnes ressources. Les personnes ressources, elles vont être pour vous aider à poser votre autorité, à gérer une classe, à avoir des conseils précieux. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, un non. accompagnement, non. normalement, sans faille. Et on n'invente rien, ouais. et on ne crée rien. Des collègues qui vont pouvoir... Voilà, tout venir à fait. Euh, Qu'est-ce qui va leur être utile pendant leur, leur année de préparation au concours, par exemple, et qui sera qu réexploitable en classe Est-ce qu'on a, est qu a des documents utiles Oui, l'avez dit, Oui, hein, oui. oui bah, j'allais dire, dans, dans, dans toute la préparation qu'ils vont avoir cette année, euh, ils, alors, il y a des choses... Je, je vais rapporter à cette question. Ils ont beaucoup de contenu qui sont à la fois pour mmh. la préparation du concours, mais qui seront très utiles après. Je donne un exemple. Si, par exemple, ils ont travaillé la pédagogie différenciée, mmh. d'accord, mmh. ils vont l'avoir travaillé d'abord théoriquement, c'est normal, pour se préparer au concours. Mmh. Mais quand ils vont être devant une classe, au départ, ce n'est pas la première chose qu'ils vont mettre en place. Mais là, ils vont avoir un maître formateur qui va les renvoyer et ils vont pouvoir revenir sur ces contenus et sur ces fiches qui sont faites. Donc, ils ont des contenus, ils ont toutes les préparations qu'ils ont faites, les séances mmh, mmh, et les séquences mmh. qu'ils ont préparées, euh, le, ils ont travaillé la connaissance du système ouais, éducatif. Ouais. C'est quand même important parce qu'ils auront appris qu'en fonction de certaines difficultés, s'ils ont un enfant en difficulté dans une classe, eh bien, ils auront appris à travers ces contenus à quelle personne ils doivent s'adresser, quels ça. sont mmh. les protocoles à mettre en place, quelles sont les démarches à mettre en place. Euh, en EPS, ils auront, euh, ils auront travaillé sur la sécurité. Ils auront... Donc, tout ce qu'ils vont faire pour la préparation du concours, je dirais, ils le font au départ pour le concours et ensuite, ils le maturent pour la, pour la pratique. Concours. Voilà. Donc, euh, après, dans la préparation de cette année, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que vous le fassiez, qu'il qu soit entraîné régulièrement à l'oral, ils le mettent en mots. Et alors ça les prépare bien sûr pour l'oral du concours, ça c'est une évidence, mais ils le mettent en mots et c'est la façon dont ils peuvent à un moment donné à la fois l'assimiler, mais permettre aussi aux professeurs de voir s'ils l'ont bien compris. Parce que parfois, vous savez, on a l'impression d'avoir compris quelque chose, c'est au moment où on l'explique à quelqu'un qu'on le comprend. Et donc ça c'est quelque chose qui est très important dans la formation. Ok. Ensuite on peut on peut parler d'une phase aussi, Pascal, c'est la titularisation. Hein. C'est-à-dire que vous savez, vous avez une année de formation, enfin de semi-formation pour ceux qui viennent d'un parcours orc ou Master MEF. Et ensuite, l'EPE devient titularisé. Oui. Alors, comment ça se passe ça, devant IUN Qu'est-ce qu'on évalue euh, Alors, d'abord, on... d'abord, ils sont euh, suivis toute l'année. Ils ouais. ont des visites dans la classe, à la fois euh, de professeurs, de, de formateurs, -formateur, ouais. et à la fois des conseillers pédagogiques. Ouais. Voilà. Alors là, ça, je dirais que d'abord, ça dépend des circonscriptions, et ça dépend des IUN. Et ça dépend des consignes qui nous sont données aussi par l'inspecteur d'académie. C'est-à-dire que dans certains cas, les inspecteurs voient systématiquement tous les euh, mmh. nouveaux enseignants qui vont être titularisés. Mmh. il voilà. euh, les voit en fin d'année, et parfois même si ça s'est bien passé, si toute l'année avec les maîtres formateurs et euh, les, les conseillers pédagogiques, la progression a été constante, bah, c'est une visite un petit peu de courtoisie, euh, voilà, de courtoisie et puis institutionnelle quand même. Voilà. Si évidemment ça ne se passe pas bien, il y a des bilans intermédiaires. Donc les... les, les, les... Professeurs des écoles, rencontrent au moins deux fois dans l'année l'inspecteur au moment de bilan. Et au moment du bilan, l'inspecteur leur renvoie, ça, vous avez acquis, ça, il faut que vous travailliez dessus. Voilà. Donc, il y a quand même tout ce suivi sur l'année. Et donc, voilà. Et, et puis, parfois, ça s'est bien passé, même si ce n'était pas parfait, vous voyez, le bien passé, ce n'est pas... Je suis devenu l'enseignant parfait, ça n'existe pas. Et puis vous avez, vous avez 20 ans pour devenir et encore. Donc, mais si quelque part, et eh bien euh, voilà, maintenant vous gérez une classe le plus sereinement possible, les élèves apprennent et sont dans de bonnes conditions, etc. Si ça, vous avez une progression constante. Parfois, vous ne voyez même pas l'inspecteur à la fin de l'année. La titularisation se fait euh, voilà en fonction des rapports qui ont été faits sur les différentes des, de, de, de, visites de des classe voilà. et, de, et des voilà. conseillers pédagogiques. D'accord. Euh, ça serait quoi, Pascal, pour vous, une journée type d'un professeur des écoles, en fait Alors, la journée type d'un professeur des écoles, elle il en commence. En pas, non, il, il en a finalement. Non, il n'y en a pas. Alors, justement, il y a, y a deux choses, parce qu'on ne va pas comparer maternelle et élémentaire. Mm -hmm. Par contre, je, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça commence à 8h20. Ça commence pas à 8h30, bien sûr, ça commence à 8h20. <rire> euh, ça se termine à 11h30 que ce soit en maternelle, en élémentaire. Alors, Excusez-moi, parce qu'il y a des fois, c'est 9h midi, hein. ça dépend bien sûr, mais c'est toujours 10 minutes avant et puis 10 minutes après, bien sûr. Et ça se termine, bien sûr, l'après-midi, 16h30 ou 17h, en fonction, des, en fonction des situations. Mais la journée ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a les heures de classe, ce que je dis tout à l'heure, c'est du présentiel. Hein. Euh, en fonction de, de votre souhait et de, des, des lieux dans lesquels vous travaillez, vous prenez en responsabilité euh, lors du déjeuner ou pas. Mmh. Il faut savoir que dans ces cas-là, vous n'êtes pas sous l'éducation nationale, mais euh, euh, pris en charge par la mairie. Ce n'est pas obligatoire, ça dépend de vous, ça dépend aussi des besoins financiers, etc. Soyons clairs. Mais c'est bien de se poser la question dès le départ, parce que on est d'accord, il faut au moins compter deux heures par jour de préparation. Ça peut faire entre midi et deux, du coup. Exactement. Ça, ça peut seul être seul fait le midi, où on a des corrections. Les co Alors, vous savez, si on est dans le cycle 3, on a beaucoup de corrections. Mmh. Si on est en maternelle, on a beaucoup de préparation. Mmh. Mais les deux heures, c'est à peu près ça. Mmh. Et là, après, bah, c'est vous. Soit vous les faites le soir, soit vous les faites le midi, soit vous avez beaucoup de préparation le week-end, mais euh, vous avez effectivement un temps, euh, mmh. j'allais dire, de télétravail important. Ça, c'est une évidence. Voilà. Alors, la, la journée type, je répète, entre maternelle et élémentaire, ça, c'est différent. très, très différent. Mmh. C'est dense. Allez, soyons clairs, le soir, on ne prend pas de semi semi-fer pour dormir, généralement, parce qu'on est fatigué. C'est très dense, c'est passionnant, mais c'est très dense. L'organisation, évidemment, voilà. la remise en question, j'imagine, parce ouais. que c'est souvent aussi… Euh... Mais mieux on a organisé sa classe M mieux et mieux on vit. C'est-à-dire que plus le travail en amont a été fait et préparé, plus on va rencontrer des imprévus, mais plus on fera face rapidement aux imprévus, et mieux on vit sa journée de classe. D'accord. Alors je, je vois les questions, donc on va j'y répondrai après évidemment pour le second concours interne. Il n'y a aucun problème, on y, on y revient. Euh, quelles sont pour vous, Pascal, les qualités indéniables d'un professeur des écoles Parce que ça, ça peut aussi servir dans l'entretien de motivation. Savoir que, que, quelle est la qualité. Enfin, j'imagine qu'un professeur des écoles, il ne peut pas s'attendre à entre ce qu'on a décidé de faire le matin et ce qu'on va faire le soir, j'imagine que parfois on n'est pas du tout dans le même axe. Ah non. Alors, moi je dirais que la, la, la première qualité, c'est d'abord la sérénité. C'est d'être capable de gérer tous les imprévus avec sérénité. Et je suis claire, c'est-à-dire que c'est ne pas être centré sur soi mais bien-être centré sur la sécurité et le bien-être des élèves. Ça, c'est important. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a fait une belle fiche de préparation mm -hmm. et on arrive et ça ne se passe pas du tout comme ça. Mm -hmm. Et là, on n'est ni énervé, ni on ne s'en prend pas aux élèves, parce que généralement, c'est <rire> ça. Soi. Euh, donc voilà, c'est être capable d'être serein, être capable de prendre de la distance. Ensuite, c'est la patience. Deuxième qualité, c'est la patience. La patience de voir évoluer un élève, mais la patience de se voir évoluer soi-même, c'est-à-dire ne pas avoir une exigence qui veut qu'on fasse tout très bien au départ. La patience, c'est aussi d'être capable de se voir progresser progressivement. Voilà. Après, c'est des qualités d'adaptabilité, on est de dire, euh, sur tous les imprévus qu'il peut y avoir. Et puis bien sûr, hein, l'autre c'est la rigueur. On est bien d'accord, il faut beaucoup de rigueur. Rigueur dans la préparation de classe, mmh. euh, rigueur de posture vis-à-vis -vis des élèves, euh, rigueur de posture vis-à-vis -vis de l'institution. Bien évidemment, ça aussi, ce sont des qualités indéniables que l'on cherche d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que dans les questions qui vous seront posées par le jury, on cherchera votre positionnement, on cherchera votre posture, on cherchera justement, et notamment dans les questions de, de, de vie, de vie de... Scolaire, scolaire, on cherchera votre bon sens. Bien sûr, vos connaissances, mais votre bon sens. C'est-à-dire, comment vous allez gérer tous les imprévus qui peuvent arriver Quelle distance vous mettez Comment, à un moment donné, vous vous dites, wow, « Ouah, là, euh, quelles sont les ressources que j'ai ?» Il y a le directeur. Un temps de réflexion, Un pas, temps de... de réflexion, de capacité, de réflexion. Euh... capacité de réflexion. Capacité de réflexion et d'écoute, on l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est peut-être, c'est certainement une qualité de la personne qui a déjà vécu une période antérieure, qui a déjà… Bien vécu. sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, Pascal, dans ce métier alors l'heure d'aujourd'hui S'il si, si, y a quelque chose de difficile, mais j'imagine que oui, comme dans tout métier. Alors, en début d'année, bon, pour moi, la, la, la plus grande difficulté, c'est d'ailleurs celle qu'il pose en début, c'est la posture d'autorité. Oui, oui. C'est... Euh, Comment c'est le juste milieu, c'est voilà. ce de... euh... avoir réfléchi. Alors ça, il y a des, des articles hein, sur Internet et sur oui. les cahiers pédagogiques qui sont très intéressants. Faire la distinction entre autorité et autoritarisme, oui. euh, être bien clair sur ce que c'est que la discipline, euh, Voilà oui. comment on se positionne, euh, être prêt à gérer euh, la difficulté des élèves, mais la difficulté comportementale, avoir suffisamment de distance pour savoir qu'un enfant, euh, même s'il est extrêmement dur à gérer, n'est jamais difficile par rapport à vous, mais par rapport à lui-même. Donc ça ça, je crois que c'est la difficulté. Bien poser son autorité, ça veut dire être bien visé -vis de soi-même, ne pas être soi-même en question sans arrêt sur ce qu'on est, ce qu'on veut, etc. Mais être clair avec soi-même, mmh. en tant qu'adulte, responsable, etc. On n'est pas au même niveau qu'un enfant, on a une posture d'adulte. Donc c'est la posture d'autorité. Après, la deuxième difficulté, elle est en début de carrière parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Mais comme ils vont l'avoir pour le concours, mmh, mmh, mmh. gérer toutes les disciplines, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné avoir des vrais outils professionnels pour vous aider et savoir que, vous savez, généralement, on dit qu'on met 3-4 ans pour avoir la capacité de gérer toutes les disciplines le mieux possible et dans les démarches que l'on vous donne. Oui, oui, oui. La première année, on essaie de faire son mieux en maths et en français et on suit typiquement euh, dans les dans autres matières. Puis après, on approfondit dans chaque matière. D'accord. Et, et vous, Pascal, qui avez été aussi professeur des écoles, hein, débutante, alors maintenant c'est vrai qu'on a l'impression de, de parler à une ultra spécialiste, mais qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce métier Ah, moi c'est clair, je trouve que ce qui est passionnant, c'est de voir évoluer un élève. C'est, euh, vous savez, euh, on prend n'importe quel niveau, mais alors. Euh, on parle toujours de la classe de CP, un enfant qui arrive en début d'année et qui, à la fin de l'année, est capable de lire, oh, c'est magnifique. Hein. Mais je ne voudrais pas que vous croyiez qu'il n'y a que le CP qui est important. <rire> euh, en maternelle, de voir des élèves, euh, à un moment donné, qui acquièrent l'autonomie, euh, qui acquièrent le langage, ça, c'est, je crois, c'est toujours magique. Mm -hmm. En même temps, c'est beaucoup de travail, euh, mais c'est magique. Et, et je crois que, voilà, moi, ce qui m'a motivée, D'abord, moi, je n'étais pas faite du tout pour l'enseignement, donc je suis tombée dedans par hasard, mais j'y suis restée par passion. que vous avez aimé. Parce que <rire> par passion, parce que ça, je trouve que c'est, voilà, c'est voir un élève évoluer. Ça veut dire aussi ne jamais s'attendre à ce qu'un élève soit tout de suite compétent, mais bien prendre le temps de l'amener à évoluer. Et même s'il n'est pas arrivé là où vous voulez qu'il arrive, c'est de savoir le voir progresser doucement. Oui, oui. Et ça, c'est quand même, je crois, la raison pour laquelle on fait ce métier, ça peut être important, ça, Pascal. Non que les candidats qui vont passer le concours et qui vont se présenter devant un jury aient déjà réfléchi à ça. Qu'est-ce qui me motive dans ce ah, travail Qu'est-ce Qu qui pourrait me plaire et pourquoi je me projette dans ce métier Je pense que c'est important parce que on, on, quelque part on ne répond pas. Euh, J'aime travailler avec les élèves. Oui. C'est un peu ça. Non. On n'aime pas travailler avec mmh. les élèves. D'abord, euh, si vous n'avez pas d'expérience, on va dire comment vous le savez. Voilà, donc euh, non, on n'aime pas travailler avec les élèves, parce qu'on s'attend que ce n'est pas facile. Vous voyez, c'est clair, ce n'est pas facile. Non, on, on rentre dans ce métier, d'abord, alors, il y a aussi une question, souvent quand, euh, quand je travaille avec euh, les stagiaires là-dessus, ils disent « j'aime transmettre ». Alors, je dis que sur le terme transmission, il faut faire attention oui, oui. parce qu'on n'est pas dans des démarches de transmission, on a des démarches d'accompagnement. Donc, on ne fait pas ce métier parce qu'on a envie de donner son savoir à des élèves. Ça non. On est dans ce métier parce qu'on on a envie d'accompagner un élève dans sa démarche de progression. Ce n'est pas la même chose. Mais voilà, je, je pense qu'il qu faut réfléchir à ça, réfléchir au terme. On n'emploie pas. Ou alors, si on emploie le terme transmission, tout de suite... On l'accompagne de accompagnement. Transmission, c'est accompagnement d'un élève, euh, c'est euh, gérer les difficultés des élèves, c'est l'aider à, à un moment donné euh, euh, passer au-dessus de ses erreurs, passer au-dessus de ses difficultés pour progresser. C'est très important, je pense, parce que oui, effectivement, il ne s'agit pas que de donner un savoir, non. mais euh, d'analyser tout ce qui est au Exactement. À ah, vous parler des capacités d'analyse. C'est vrai que ça, c'est quand même, quand on parle des compétences, c'est avoir la, la, la compétence d'analyser très rapidement une situation pour trouver les meilleurs moyens à un moment donné d'aider ou de réguler. Ça, c'est très important. Et pour avoir cette qualité, cette compétence, c'est à un moment donné être capable de prendre de la distance. Alors vous, Pascal, qui intervenez chez FortProf depuis quelques années maintenant et qui êtes très active, qui était active dans l'éducation nationale, en quoi la méthode Fort prof peut aider Puisque je sais qu'on a beaucoup de stagiaires 2023 qui sont parmi nous ce soir et je pense que c'est important aussi, hein, parce que nous on dit souvent on prépare un concours, mais on prépare aussi un métier. Donc vous, en tant que formatrice, qu'est-ce que vous trouvez d'efficace de, dans cette méthode-là Alors. D'abord, je, je, je reviens. Je, je trouve, hein, en tant qu'inspectrice, que les contenus qui sont à leur disposition sont de grande qualité et leur permettent d'ailleurs d'aller vite dans la préparation du concours, même s'ils ont beaucoup de, ils ont beaucoup de contenus au départ. Les synthèses sont assez rapides à faire. Ils ont l'essentiel et ça leur évite de passer des heures et des heures sur Internet dans un fouillis parfois dans lequel ils ne se retrouvent mmh. pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils sont mis en situation active dès le départ. Alors, vous savez, quand on parle de démarche active, on peut en parler de manière théorique ou on peut le vivre et comprendre. Mmh. Donc, ils vivent exactement la démarche que l'on prône. Donc, comme ils la vivent, eh bien, ils vont comprendre comment la mettre en œuvre. Ensuite, eh bien, ils vont être accompagnés euh, par des professeurs, justement, ce que je disais tout à l'heure, comme ils sont mis au niveau de l'oral, le professeur entend ce qu'ils ont compris de ce qu'ils n'ont pas compris. Ce qui permet tout au long de l'année de réguler leurs erreurs, de réguler leurs leur, leur, leur problématiques. Après, euh, le fait de travailler en binôme. Ça, je sais que parfois, ils le vivent comme un tout handicap. Voilà. Et, et je, je leur dis en début d'année la même chose, mais c'est une grande richesse. Parce que je répète on ne conceptualise que ce qu'on est capable d'expliquer. De, Or, à chaque fois qu'ils préparent un travail, et s'ils font bien dans les méthodes qu'on leur donne, ils expliquent à quelqu'un d'autre, et au moment où ils expliquent, ils le comprennent. Mmh. Donc moi, ils arrivent au concours, ils ont énormément travaillé l'oral, mmh. ils ont énormément travaillé les contenus, ils ont fait des fiches de préparation. Pour moi, ils sont vraiment très bien préparés. Alors bien sûr, un concours, c'est un concours. Mmh. Mais euh, je trouve qu'ils ont de très bons contenus, et surtout je trouve que cette méthode active, elle leur sert pour le concours et elle leur sert après. C est, c est, je pense qu'il est important oui, à signaler parce que c'est la démarche que vous appliquerez certainement avec vos élèves après. Et absolument, on dans la absolument. Si on s'occupe d'un élève en disant mais voilà je lui donne mon savoir et puis il doit savoir mais sauf que tous les élèves n'ont pas le même oui. niveau de départ donc il faut travailler un peu différemment donc c'est vrai que c'est je pense un des points... Le, de le traitement de l'erreur ils peuvent le connaître au niveau théorique ou peuvent le vivre. Quand ils l'ont vécu et c'est aussi les, les professeurs de fort-prof qui mettent un peu le doigt dessus oui. parce qu'en fait tous les professeurs, que font-ils bah, Ils travaillent sur le concours, mais à chaque fois, ils font des liens avec la pratique. Oui, oui, oui, oui. À chaque fois, ils vous disent « Bah, voyez ce que vous venez de vivre bah, C'est ce qu'on va vivre en classe. » à chaque fois ils font ce lien et donc ça c'est une, une des meilleures préparations qu'ils peuvent avoir donc euh, je crois que c'est notre stagiaire de Dijon qui dit pas besoin d'aller sur d'autres sites web, généralement oui c'est ce qu'on essaie d'équiper les stagiaires pour en avoir le maximum Moi la seule chose sur laquelle je pense et c'était ce que je voulais que vous puissiez retranscrire au Pascal et vous l'avez bien fait, c'est on est dans le cadre d'une préparation concours mais tout ce que vous allez apprendre, c'est le bénéfice que vous devez en tirer à un moment donné, c'est que tout ce que vous allez apprendre dans le cadre de la préparation concours va vous servir pour l'après et c'est ça notre plus belle récompense, hein, parce bien que êtes tous en reconversion professionnelle euh, dans 90 95 et vous ne connaissez pas le métier. Donc forcément, il faut vous mettre déjà un, un semi-pied euh, dans ce milieu-là pour, pour l'après, pour bien vivre l'après, parce que on peut avoir des déconvenus aussi, réussir le concours et puis finalement se rendre compte au bout d'un an ou deux que ce n'est pas du tout adapté. C'est arrivé, voilà, c'est arrivé, ça, ça arrive, ça arrive. Je vais même rassurer toutes tous ces personnes qui, ont, qui parlent beaucoup de la légitimité. Moi, il m'est arrivé hein, d'avoir des des, des candidats absolument brillants le jour du concours, hein, qui savaient tout, etc., et qui n'ont pas fait trois mois euh, mmh. dans l'éducation nationale. Mmh. Donc, à un moment donné, euh, voilà, je, je, je répète, c'est pas bien sûr que vous allez apprendre des choses, bien sûr que mmh. vous allez progresser, mmh. mais, euh, mais voilà, je pense que le fait que vous ayez toute l'année réfléchi, justement, sur ce que serait votre métier, comment vous allez le mettre en œuvre, parce que ça, c'est la formation Fort Prof qui va vous donner ça, je pense que ça, c'est vraiment important. Mmh. Voilà, après on va on va peut-être finir Pascal sur après on va, on va laisser nos, nos, nos personnes, les participants qui sont encore nombreux. Vous être nous poser des questions et on va répondre aux questions par chat. Aussi, quelque chose qui, je pense, moi, est intéressant, c'est de se dire, voilà, moi, je débute en tant que professeur des écoles, je recommence parfois, vous avez des carrières, vous avez été brillant, hein, évidemment, vous avez eu des, des, des carrières de haut niveau, etc. Mais on peut évoluer dans l'éducation ah oui. nationale, et on va, évidemment, de se former d'abord dans le métier dans lequel on se projette et pour lequel on a vraiment une vocation, mais on peut évoluer et sur des, des, des, des postes très intéressants, donc peut-être, Pascal, essayer oui. de revenir là-dessus rapidement. Oui, oui, alors, d'abord, on peut évoluer très rapidement. Alors, euh, il faut que… Moi, j'ai vu, parce que normalement, euh, il dit qu'il faut toujours 5 ans pour arriver à d'autres postes. En fait, moi, j'ai vu des, des, des, des jeunes enseignants évoluer beaucoup plus rapidement, justement. Parce qu'ils avaient une expérience professionnelle qui leur a permis d'aller plus rapidement. Donc ça c'est important. Et au bout de trois ans, ils ont été directeurs et ils sont ils ont ils ont pris d'autres fonctions. Alors globalement, il y a il y a trois parcours. Hein. Le premier parcours euh, que l'on peut avoir, c'est le parcours de la formation. C'est-à-dire qu'on peut passer euh, alors, normalement, c'est cinq ans, mais je répète, hein, parfois c'est en accéléré en fonction mmh. de vos compétences. On peut passer un diplôme de maître formateur. Donc, maître formateur, on peut devenir conseiller pédagogique. Et vous voyez où ça m'a amené Ça m'a amené à être inspectrice, puisque moi, j'ai démarré euh, professeur des écoles. Et puis, même, j'aurais pu aller plus loin si j'avais voulu. Hein, D'inspecteur, on peut être euh, inspecteur d'académie, etc. C'est un vœu personnel. Mais voilà, donc vous voyez, vous pouvez monter dans des carrières. Euh, le de, le, le, le alors, j'ai mis euh, l'inspecteur avec la formation, puisque l'inspecteur est aussi chargé de la formation et du suivi des jeunes enseignants, mais j'aurais pu le mettre aussi dans le management, puisque la deuxième euh, voie, c'est la voie du management, donc vous pouvez vous diriger vers la direction. Euh, moi, j'ai eu des, des, comment, des jeunes enseignants hein, qui sont directeurs au bout de deux ans, hein très rapidement et qui se sont très bien débrouillés donc directeur et puis après bien le dans le cadre de, du du management c'est directeur il y en a qui ensuite se, euh, repartent d'ailleurs dans le secondaire parfois ouais, hein, ouais, qui ouais. passent des des il y a des ponts et qui peuvent devenir principal de collège ouais, voilà donc là il y a des ponts à faire même dans le, toutes les carrières du second degré et puis la troisième voie c'est euh, l'aide au handicap et donc, euh, il y a des formations internes. Euh, il peut y avoir des, des professeurs des écoles qui se spécialisent pour des enfants avec des handicaps extrêmement précis, mmh. visuels, auditifs, etc. Mmh. Mais parfois sur euh, des comment, des des des des handicaps un petit peu plus généraux avec des troubles du comportement mmh. ou etc. Et qui peuvent aller aussi dans une carrière en étant directeur d'établissement spécialisé, etc. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités. Et il y a des ponts avec d'autres administrations qui sont possibles pas de en problème. fonction de ce que vous aurez fait bien euh, sûr. antérieurement, ça pourra peut-être vous servir. Donc voilà, c'était c'était important aussi de revenir là-dessus. Donc j'espère que vous avez bien compris le but là de, de l'explication de, de Pascal, c'était de réaffirmer la légitimité des personnes en reconversion professionnelle, quel que soit votre parcours, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes. Il y a forcément, et c'est impensable autrement, un petit, un petit truc dans votre parcours antérieur qui fait que vous allez le réussir à mettre en lien avec le référentiel du métier de PE. Ou alors c'est que vraiment vous, vous êtes, enfin, ça serait vraiment re... très surprenant. Ils, que... ils vont le travailler de toute façon. Voilà. Alors, pour ceux, pour ceux qui arrivent, ils vont le travailler euh, dans, dans, dans, les, dans les cours qu'ils vont avoir. Et puis pour ceux qui sont là aujourd'hui, qui vont passer le concours, eux savent qu'ils l'ont déjà travaillé. Eux, ils sont à mon avis là pour se rassurer un petit peu en se disant bientôt sur les, euro, sans, sur ça, les euros et de se remettre un petit peu, euh, consolidé sur leur légitimité. Mais voilà, hein, c'est quelque chose qu'ils vont travailler. C'est un travail sur le référentiel des PE et en relation avec les vos compétences extérieures, antérieures, pardon. Alors moi, ce que je, ce que je vous propose maintenant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, donc on peut les reprendre, mais vous pouvez également prendre la parole, hein, et on est euh, réactiver votre caméra, euh, vraiment discount pour, pour poser des questions. Je, je pense qu'on en a passé pas mal, donc allez-y. Sinon, je les reprendrai une par une, mais je trouve que ça peut être peut-être plus parlant de. On vous écoute, donc n'hésitez pas. Donc, on a répondu à Françoise, je crois, qui nous disait « j'étais avocate pénaliste, puis juriste en propriété. » Je ne n'ai rien, donc là, pas de souci hein, pour nous. Euh, on avait, donc, euh, Alexandra, Anne nous Ah, y a, y a, je crois ah, y a quelqu'un qui a donné oui. la main, c'est Bard. Ah, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir allez-y. Excusez-moi, je vous coupe dans votre lecture. Oui, allez-y, vous euh, Alors, j'ai 46 ans, je sors de 25 ans dans le privé, dans le secteur des voyages, en agence de voyage, où j'ai fini manager. Et justement, quand on a une carrière un peu longue, c'est difficile de savoir quoi mettre en avant euh, par rapport aux compétences euh, transversales, justement, euh, il, y a, il y en a beaucoup à évoquer, en fait. Alors, oui, alors tant mieux. S'il y en a beaucoup à, à évoquer, ça veut dire que sens. vous avez déjà, à un moment donné, fait le point euh, sur, sur, sur, justement, les compétences que vous avez euh, euh, acquises. Alors, pour l'entretien le, de motivation, généralement, euh, puisque vous avez euh, voilà, un petit temps quand même d'entretien, de, de, de Généralement, moi, je conseille de mettre en avant trois compétences. Dans la structuration de votre entretien de motivation, c'est de pouvoir euh, mettre en évidence trois compétences professionnelles et, et que vous fassiez le lien immédiatement entre cette compétence professionnelle et la projection dans votre métier. C'est-à-dire que, par exemple, quand je disais euh, par exemple, vous avez des qualités de management, c'est ce que vous me dites, hein, parce que vous avez été manager. Donc, dans, en tant que manager, vous avez, euh, vous avez forcément travaillé du travail d'équipe, vous avez forcément réfléchi sur euh, ce que c'était que la gestion d'un groupe, euh, avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté, et, et comment est-ce qu'on amène un, un groupe justement à progresser en phase d'objectifs euh, que l'on s'est donné. Eh bien, une fois que vous dites ça, tout de suite, vous dites, bah, c'est exactement la même chose dans une classe. C'est-à-dire qu'on a à gérer un groupe classe selon des objectifs que l'on s'est fixés, qui sont à la fois les objectifs institutionnels et des objectifs plus précis par rapport aux besoins des élèves. Et donc, voilà, vous voyez, c'est mettre tout de suite en évidence. On ne vous demande pas de passer tout ce temps à dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais de dire, on prend trois compétences généralement et on fait le lien dans la projection du métier. Parce qu'en fait, c'est ça qu'attend le jury. C'est j'ai acquis cette compétence, voilà en quoi elle, elle me sert me pour, dans le métier. Est-ce okay. que j'ai répondu Là, Oui, oui. À, à moi maintenant de, de voir ce que je propose dans les trois. Ouais, vous avez le temps encore, mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Ah, On avait déjà en trouvé en un, c'est déjà pas mal. Mais, Merci euh... beaucoup, en tout cas. Est-ce qu'on a une autre question ou est-ce que je continue la lecture des questions du chat N'hésitez pas, hein, ça peut être plus intéressant. Donc, je continue. Euh, J'ai fait plusieurs missions. Alors, c'était Émilie. J'ai fait plusieurs missions d'instruction en famille et j'aimerais savoir si je peux le mettre en avant. Un de mes enseignants me l'a déconseillé. pensait que, n'étant pas la parente des enfants, je n'avais pas le ah. ben, je, je, je Moi, personnellement, je pense que ça peut être tout à fait intéressant. Vous avez fait de l'instruction en famille, c'est ça mm -hmm. Bon, euh, alors, je ne sais pas ce que vous mettez derrière instruction en famille, si vous aimez des données, des cours particuliers ou... Mais j'allais dire, à partir du moment... Attendez, vous avez fait de la formation, vous, quelle qu'elle soit, formation d'adulte, ou vous avez déjà fait de la formation au niveau d'enfant ou de cours particuliers, etc., vous vous êtes déjà posé les, les problèmes de comment je prends en compte la difficulté euh, de, euh, comment de la personne, de l'apprenant, et, et comment à un moment donné, je mets en place des choses pour l'aider à progresser. Donc... Euh, pour moi, c'est intéressant de dire que vous vous êtes déjà confronté à, euh, à, à, au fait d'être face à un apprenant, d'essayer de le faire progresser, d'essayer d'écouter, de, de cerner, d'analyser ses difficultés pour le faire progresser. Donc, quel que soit, que ce soit les cours particuliers, que ce soit la formation professionnelle, vous avez été confronté à ça. Il n'y a, je crois sincèrement, euh, d'après vos questions, je me dis que parfois vous vous dites « qu'est-ce que je dois cacher au jury mm ?» -hmm. Mais rien, il n'y a rien de honteux dans ce que vous avez fait. Donc, à un moment donné, vous n'avez rien à cacher. Vous avez simplement à vous poser la question, est-ce que ce que je peux leur dire permet de, au jury de voir que je fais le lien dans la projection du métier Parce que je suis bien d'accord avec vous, je vous ai dit que dans l'entretien de motivation, on cerne le lien que vous faites entre votre compétence et la projection que vous avez faite dans le métier. On veut savoir si à un moment donné, vous avez compris ce que serait votre métier. C'est ça l'entretien de motivation est-ce que j'ai répondu Ah bah non, je pas sais, Emilie, Emilie, on ne sait pas si elle est là ou voilà, si elle est là, je ne l'entends pas. Bon, là, je peux il être en handicap non. Je pense qu'on en non. a parlé. Et j'aime ça, l'élevage canin, on était bon. Euh, J'essaie de reprendre, oui, oui, oui. Euh, mesdames, Messieurs, les, bon, les jurys, bonjour. On l'a dit. Graphiste. Donc ça, c'est la gestion de projet, j'imagine Bah, graphiste, bah, je dirais que c'est la gestion du pro, du, du, du, du, du, de, comment, de projet, c'est la rigueur. Mm -hmm. euh, et puis, euh, c'est bah, justement, c'est la rigueur euh, avec… Euh, tout ce qu'on travaille avec les élèves hein, l'écriture puis le graphisme d'ailleurs en maternelle mmh. c'est voilà c'est des vraies questions que vous vous êtes posées la gestion de l'espace, etc mais je mettrai en évidence la réflexion qu'il y a sur la motricité fine euh, sur euh, la notion de projet euh, sur la rigueur voilà ça ce sont des choses euh, qui vont être tout à fait intéressantes pourquoi pas d'ailleurs c'est alors il n'est question de dire, j'ai été graphiste et je vais faire des projets graphiques avec mes élèves tout le temps. Non, c'est pas ça. Mais de dire que ça, à un moment donné, c'est un atout. Si vous avez une compétence comme ça, c'est de dire, mais je pourrais peut-être justement m'en servir pour permettre à mes élèves d'avoir un projet qui va améliorer leur motricité fine, qui va leur permettre de travailler au niveau de l'écriture différemment, de gérer l'espace différemment, etc. Donc, on arrive à, à trouver, pour, mais oui. chaque, pour chaque ancien métier, est-ce que vous pensez que cet entretien peut rattraper une note moyenne ou faible en leçon euh, Alors, je rappelle quand même les coefficients. On a 80 points pour les épreuves de le le leçons maths, français et 40 pour l'épreuve combinée. Donc 20 pour le, la CSE, 20 pour le PS. Je pense quand même que la séquence leçon maths français est déterminante. Oui, c'est oui. pas que tout est important, mais si vous foirez complètement euh, les 80 points des séquences leçon maths français, même si vous avez 40 points, ça sera vraisemblablement pas suffisant. Non, non, mais on est d'accord, c'est un concours quand même, hein c'est pas un examen. Donc, euh, oui, oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Brigitte. Alors, même si le master... Bref. Marie, elle pose une ah, question. Marie, allez-y, Marie. Merci. Bonjour, Marie. Euh, J'ai animé pendant trois ans euh, du catéchisme euh, avec des enfants, mais euh, c'était en éveil à la foi, donc un petit peu plus euh, souple et pas dans la démarche forcément catholique, mais plus ouverte sur, euh, sur le respect, sur la découverte des religions, sur tout ça. Est-ce que c'est des choses qui, qui sont bien de mettre en avant ou pas, tout en gardant justement en, bien en tête la laïcité quoi bah, je, je, en fait, vous avez répondu à la question, c'est-à-dire que vous l'avez très bien expliqué. Euh, forcément, si vous parlez du catéchisme, le jury va ah, faire oui. une, tout de suite. Vous allez dans le mais... privé, Marie C'est dans le concours privé ou le concours public euh, Concours public. Mais, mais en fait, euh, la façon dont vous le présentez est intéressant. C'est-à-dire de dire que finalement, j'ai travaillé les notions de respect, euh, euh, les notions de… de je ne sais plus ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Alors ça, c'est le lien à faire avec l'enseignement moral et civique. Voilà. Donc, alors moi, je vous conseille quand même, c'est d'être extrêmement clair <rire> sur l'enseignement moral et civique, déjà. Après, euh, oui, il faut que vous soyez clair sur la laïcité. C'est-à-dire, à un moment donné, d'être au clair sur le fait que vous n'êtes pas sur l'enseignement religieux, mais que vous pouvez être sur l'histoire des religions, qui est tout à fait euh, abordée à l'école, mm -hmm. et que par contre, cette expérience où vous êtes très clair, il faut le dire, vous êtes très très clair, vous n'êtes pas du tout dans l'enseignement religieux, cette expérience vous permet à un moment donné, justement, d'avoir réfléchi sur comment on aborde ces notions sans parler de religion avec les élèves, et là, il faut faire le lien avec l'enseignement moral et civique. Parce que l'enseignement moral et civique, qu'est-ce que c'est C'est toutes ces notions qui peuvent être abordées dans le cadre d'une religion et qui sont abordées, euh, j'allais dire, dans, dans, dans un cadre plus citoyen et laïque. Mais pour moi, vous avez répondu. Si vous êtes clair sur la laïcité et ce que c'est que la laïcité à l'école, alors après, j'ai envie de vous dire, à vous de savoir si c'est ce point-là que vous voulez mettre en évidence. Mais si vous voulez le mettre en évidence et si, quelque part, vous l'expliquez comme vous l'expliquez, ça ne me gêne pas. D'accord, merci. Allez, on continue s'il n'y a pas d'autres questions. Après, n'hésitez pas. Euh, même si le master MEF date de Pardon. 10 ans. Alors, euh, je, là, franchement, c'est une question, il faudrait demander au rectorat ça, si euh, le master MEF d'il y a 10 ans équivaut au master MEF de, de maintenant. J'imagine que la question, c'était plus en relation sur le fait de rentrer à 100% en classe l'année. Il, peut... il y a des, des équivalences, Il y équivalences. ça dépend mais, de l'académie. Voilà, il, il vaut mieux demander parce que là, je ne saurais pas vous répondre avec précision. Euh, nous n'aurons plus de dossiers à préparer en plus pour valider la formation. Euh, je, alors là, très honnêtement aussi, comme on est dans l'année de réforme, on attend justement euh, vraiment avec précision les retours de nos, de nos lauréats parce qu'il n'y a aucune information très précise sur le site du ministère là-dessus. Je pense que il n'y aura plus de M2, ça c'est sûr, mais il y aura peut-être, déjà il y aura un dossier euh, professionnel euh, à préparer, peut-être, ça c'est... Je pense une certitude, mais attendons quand même parce que c'est pas très clair sur le site du ministère. Désolée, ça, je, on n'a pas trouvé l'information. Euh, donc on a Neza qui nous dit c'est compliqué de préparer une séance en français maths et EPS alors que nous ne sommes pas formés ah, oui, ça évidemment mais c'est tout le but de se préparer et, et d'essayer au moins de, de travailler sur des séances de maths français. Puis, il y a des outils il y a des outils il y a des fiches de préparation euh, si vous prenez un livre du maître vous avez des fiches de préparation qui vont vous aider à comprendre comment on fait alors vous savez c'est comme tout hein, la première ou la deuxième vous allez mettre trois heures à le faire mais après vous allez comprendre et puis je répète on ne se lance pas à faire une séance de français ou de mathématiques sans avoir un outil professionnel. On ne demanderait pas à un pâtissier de faire un gâteau sans avoir une recette. ben Pour l'école, c'est la même chose. Donc, vous n'êtes pas, euh, voilà, pas lancé comme ça devant les élèves. Non, vous avez des outils professionnels qui vous guident au départ, pas à pas, puis après, on prend un peu de distance parce qu'on a compris comment ça fonctionnait. Une, une des bibles, c'est quand même les programmes, hein, alors qu'ils ne vont pas vous, vous aider à faire une séance, mais déjà, c'est fiez-vous au programme de l'éducation nationale, hein, de l'école élémentaire, et pour, pour déjà comprendre quelles sont les attentes. Les, euh... Et puis moi, vous savez, là, moi j'ai mes, mes stagiaires hein, de cette année. Moi, je suis assez stupéfaite. Hein. Je trouve qu'en fin d'année, ils ont fait mm -hmm. d'excellentes fiches de préparation. Hein. Mm -hmm. Donc l'année de formation, elle vous prépare. Mm -hmm. Parce que là, moi, je vois le, les progrès qu'ils font et parfois, je je suis même stupéfaite. Alors, ils n'inventent pas, hein. ils, sont, ils ont été chercher les outils, ils ont compris. Le fait de travailler ensemble, de travailler à deux, ils ont beaucoup progressé. Donc vous serez formés. Alors, pouvez-vous expliquer comment ça se passe dans le cadre du second concours interne Je suis titulaire de la fonction publique hospitalière, j'ai une licence uniquement et pas de master. Donc, aucun problème. Alors, Aurélie, j'imagine, vous allez suivre le même parcours que les autres hein, qui n'ont pas de master MEF. C'est-à-dire que vous allez être 50% en classe, 50% en formation à l'INSPE puisque vous ne, vous ne disposez pas d'un master MEF. Donc, pas de problème pour vous. Vous vous rentrerez plus doucement dans le métier. Euh, comment se passe la demande de souhait euh, alors je, je pense que c'est la demande de souhait c'est au moment du concours c'est Vuillemain qui nous a posé cette question je ne sais pas s'il si, euh, est là est-ce que c'est la demande de souhait euh, de, de poste, de poste c'est-à-dire euh, pendant l'année de, de concours je pense après concours, quand on bah, concours en fait quand ils ont le concours euh, ils, ont, euh, ils ont effectivement des souhaits qui peuvent être des souhaits d'école qui souhaits, de, de, de, de, plutôt de régions géographiques. et après c'est l'arrivée au concours hein. c'est le, le, le... le classement le classement ça on dit souvent c'est vrai que l'essentiel c'est d'obtenir le concours mais c'est aussi d'avoir un bon classement pour hein. avoir pour avoir le poste mmh. qu'on veut ça, parce que parfois dans les académies, c'est très grand. Ça arrive, bien et sûr. Vous pouvez être affecté assez loin de chez vous. Après, il y a toujours des… Quelque part, quand on est dans une situation, par exemple, qu'on n'a pas été bien positionné euh, au concours et que on est dans une académie où le nombre de postes est réduit, euh, c'est à ce moment-là que parfois, je leur conseille de regarder les postes spécialisés qui sont moins… Euh, moins pris, hein, les, les, ah, pas, voilà, parce qu'il oui. y a toujours des postes en Ulysse, des postes, oui. des postes en, comment, en Secpa, euh, qui font très peur généralement euh, aux enseignants, et moi j'ai eu beaucoup de jeunes enseignants qui se sont lancés, et qui ont adoré, et qui sont très très bien formés, donc voilà, il y a toujours moyen à un moment donné de, de s'informer de postes spécialisés qui permettent de d'obtenir voilà, oui. un peu les régions géographiques que l'on veut. Euh, si on a une expérience dans l'enseignement, suppléance et décharge de direction, est-ce qu'on peut faire ou être amené à faire un premier temps réflexif sur l'entrée dans le métier dans le cadre d'une reconversion Alors là, je ne comprends pas trop. Non, non des... Une expérience dans l'enseignement, suppléance et décharge de direction, est-ce que l'on peut faire ou être amené à faire un premier temps réflexif sur l'entrée dans le métier dans le cadre pas de reconversion pas Alors, je ne sais, vous a... vous a... euh, sais pas ce que vous entendez par temps réflexif. Euh... Quand vous avez le concours, on vous propose un poste. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Il n'y a pas de temps d'expérience. De, de, oui, C'est-à-dire comme... que si vous n'acceptez pas, pas c'est fini. Vous perdez... voilà. <rire> vous avez pas... Si j'ai compris votre question, il n'y a pas de période d'essai. <rire> C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas le poste, vous n'avez pas le concours. Je ne sais pas si c'est sens de la plus. question. Alors Normand, s'il est là euh... Mais voilà. Alors, je continue. « Y a-t-il un modèle de déroulé type pour la présentation à faire en 5 minutes ?» On en a quand même pas mal parlé, les hein, 5 minutes de présentation. Bah, de toute façon, là, c'est quand même quelque chose que vous travaillez en cours, d'accord euh, et, le, et le déroulé type, euh, bah oui, c'est euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Hein, c'est euh, de, de ne pas… Euh, passer votre temps à dire tout ce que vous avez fait parce que euh, on n'attend pas de vous de nous dire euh, alors la première année j'ai fait ça la deuxième année puis je suis passé par là et je suis passé par là c'est d'avoir plutôt au cours de ma carrière professionnelle je vais par prendre trois points voilà les trois points de ma de ma carrière sur lesquels j'aimerais euh, faire euh, voilà m'appesantir et prendre les compétences avec le lien avec euh, la projection dans le métier parce qu'en fait c'est ce qu'on attend de vous voilà et puis une conclusion bien sûr parce que on structure un exposé euh, « J'ai 53 ans une carrière de 30 ans auprès d'enfants porteurs ou non de handicap. Est-ce que l'âge est un problème ?» Non, déjà non. L'âge n'est pas un problème et si vous avez déjà une expérience auprès d'enfants porteurs de handicap, c'est un atout. Maintenant, euh, il ne faut pas rester que là-dessus. Mmh. C'est-à-dire c'est un atout, mais euh, travailler auprès d'enfants porteur de handicap, c'est aussi savoir que vous avez donc à travailler auprès d'enfants qui ne sont pas porteurs de handicap, mais qui peuvent avoir d'autres difficultés. Donc voilà, mais par contre, je répète que l'âge, si l'âge était un, un handicap, eh bien, on ne vous prendrait pas. Donc non. Euh, avoir exercé en suppléance est dérangeant lorsqu'on se présente pour le CRPE public. Pas du non. tout. Bon, hein. Non, non, pas du tout. Euh, pour l'instruction enfin, en famille, est-ce possible d'en parler à l'oral de motivation ou une... Il... C'est là on a répondu à cette question. Je m Attendez, je n'arrive pas à mettre… Ah non, ça m'a pas <rire> On a répondu tout à l'heure. Alors, on revient sur la présentation en cinq minutes. Est-il de judicieux de préparer cette présentation que l'on appréhendait au risque de tomber dans oh. la récitation Faut-il être complètement spontané Alors, je suis assez d'accord sur le fait que… Euh, alors, on le voit, hein, quand c'est une récitation, on le voit. Bon, maintenant, vous savez quoi C'est de bonne guerre. C'est-à-dire que c'est de bonne guerre d'avoir préparé son entretien. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, préparez votre entretien et puis exercez-vous au niveau théâtral à le faire le plus naturellement possible. Voilà. Parce qu'effectivement, n'oubliez pas que c'est un, un exercice de communication. Après, le jury va prendre en considération les informations que vous lui donnez. N'oubliez pas que vous avez ensuite l'entretien. Et l'entretien, vous serez obligé d'être naturel parce que vous serez en direct. Donc. Oui, moi je dirais qu'on prépare son entretien de motivation, on n'arrive pas comme ça, voilà, parce qu'on est plus à l'aise et qu'il vaut mieux quand même rentrer dans une épreuve d'oral un petit peu sécurisée. Mmh. Mais voilà, on s'entraîne devant une glace, être le plus naturel oui, possible, famille, voilà. Devant, voilà. et pas à réciter comme si on récitait une, une récitation. Être membre de l'association des parents d'élèves est-il bien ou mal perçu c'est pas un argument à mon avis à mettre absolument en évidence. Non, au départ. pas forcément, peut, mais compléter. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Mais si vous mettez cet argument euh, en évidence, il faut l'avoir avec beaucoup d'humilité. Et donc, c'est pas au départ. Voilà, hein. c'est-à-dire que mmh. vous avez cette expérience qui vous a permis d'aborder le fonctionnement de l'école et de comprendre notamment les relations entre les partenaires communaux, euh, les professeurs et les parents, mais euh, vous savez aussi qu'être parent, ça n'est pas être enseignant. Et que la position même dans une association de parents ne vous permet pas à un moment donné d'avoir tout compris de l'enseignement. Donc voilà, il faut, il faut être au clair. C'est simplement quand vous avez été dans une association de parents d'élèves, ça vous a permis de mieux comprendre le système, comment les, les, comment les choses s'articulaient comment le système fonctionne. Ça ne vous a donné aucune compétence pédagogique. Voilà, donc Christelle… Il n'est pas un handicap. Euh, alors là, on a Marine qui nous dit « J'ai un mastermef obtenu en 2011 et j'ai renoncé au métier de PE à l'époque car je ne me sentais pas prête, je crains d'être mal jugée. » On en a parlé aussi tout à l'heure, hein, euh, de ne pas savoir le justifier. Quand dites-vous, Pascal, vous l'avez dit alors. C'est la preuve Mais bien sûr, j'allais dire là aussi, euh, quelque part, si ça arrive dans la discussion, vous n'avez pas à avoir honte d'une situation personnelle. Je trouve mmh. que euh, à un moment donné, faire le constat qu'on n'est pas prêt, de, à faire ce métier, c'est plutôt intelligent <rire> et c'est plutôt courageux. Mmh. Et puis dix ans après avoir mûri, avoir bien réfléchi et se représenter en toute connaissance de cause, comment voulez-vous qu'on vous envoie J'allais dire pas du tout, pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces dix ans ben, C'était votre liberté hein, de faire des tas de choses. Il y, y a aussi parfois des gens qui me disent « oui mais pendant trois ans je n'ai pas travaillé ben, ». Vous n'avez pas travaillé, vous aviez des raisons. Euh, alors Effectivement, ne mettez pas en avant si vous avez fait des burn-out. Là, je suis très claire. C'est, je dirais, ouais, la, la, la, le seul inquiéter. point mmh. le seul point que je vous conseille de ne pas euh, mettre en évidence mmh. et de dire que euh, finalement, vous avez été en burn-out et que vous n'avez pas travaillé pendant trois ans. Ouais, parce oui, que ça, vrai. ça va inquiéter le jury. Mmh. D'accord mmh. Par contre, vous avez arrêté parce que vous vous êtes occupé de vos enfants. Bah, Aujourd'hui, alors vraiment, en tant il y, y a beaucoup de femmes dans l'éducation dans, dans nationale, personne ne pourra dire quoi que ce soit sur ce sujet. Puis je vais dire aujourd'hui, voilà, c'est le choix de vie que vous avez fait. D'arrêter trois ans pour voyager, d'arrêter trois ans pour euh, vous poser des questions sur un autre métier, vous former sur autre, mais c'était votre liberté. Ça ne vous regarde que vous, vous le mettez en évidence ou pas. Et si vous le mettez en évidence, c'est parce que vous, avez, vous pensez que vous avez acquis une compétence de plus. Voilà. Par contre, le burn-out, non. Euh, alors, faut-il parler de ces expériences pendant les cinq minutes d'entretien ou présenter directement les compétences On est encore sur le ce Non, non ben c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous présentez votre carrière, en, pas en, en, en, en, en un listing, mais en dégageant les trois points de votre carrière qui vous semblent les plus importants par rapport au métier que vous allez faire. Ça montre que vous avez réfléchi déjà à vous projeter dans le métier. Alors, je pense qu'Émilie nous répond tout à l'heure, c'était sur les missions d'instruction, je pense. J'ai fait l'école à des enfants qui restaient chez eux. Ben oui, oui c'est oui, ce l'instruction à domicile. Ben donc, vous avez, vous avez, je suppose, été confronté aux instructions officielles parce que quand on fait de l'instruction à domicile, on est quand même évalué par un inspecteur qui évalue que les instructions officielles sont mises en place. Donc, vous avez dû travailler dans le cadre d'une progression, dans le cadre d'apprentissage de, de, et que ce sont déjà effectivement des, des points sur lesquels vous avez travaillé. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Derrière. On a Cyrielle là qui nous pose aussi une question. Alors si Cyrielle, elle est toujours là, peut-être qu'elle peut la poser euh, directement. Vous êtes là, Cyrielle Non, visiblement pas. Oui, bonjour, je suis ah, bonjour là. Allez-y, on vous écoute. je trouve que c'est plus intéressant parce qu'en plus elle est longue. <rire> en fait, j'ai enseigné en école de commerce suite à mon expérience professionnelle dans le marketing et la communication. Donc j'ai enseigné quelques mois en école de commerce. J'ai... Euh, adoré enseigner et ça a déterminé notamment mon choix de future carrière. En revanche, je n'ai pas accroché sur le fait que les étudiants, en gros, payent leur diplôme et du coup sont limités au moindre effort et quoi qu'il en soit, ils seront diplômés in fine à la fin de leur année. C'est ce pourquoi je me suis plus orientée vers l'enseignement de la maternelle au CM2 pour ne pas avoir cette notion justement de « je paye mon diplôme, je l'aurai ». Je ne sais pas si c'est très clair, mais je voulais avoir si, votre... c'est clair, c'est clair. Moi, je veux, je, bon, bon, on ne vous demande pas d'aller si loin. Les raisons pour lesquelles vous n'avez pas continué, si vous n'avez ça, ça, ça, ça ça, ça, aucune raison de l'avancer. Vous avez simplement à dire que vous avez eu une expérience d'enseignement à des étudiants, que cette expérience justement d'enseignement euh, a, a été probante pour vous et vous a donné envie d'enseigner à des jeunes enfants parce qu'effectivement, c'est là qu'à un moment donné, vous voulez vous, vous destiner. Le fait que ça a été oublié okay, ou pas. Ça, pas, ça portera strictement rien. D'accord. Ça va embrouiller okay. un peu les choses, donc restez sur la première partie. Sur la partie en Ok, voilà. très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Cyrielle. Euh, Roxane, en tant que contractuelle, faut-il aussi mettre en avant les compétences et les expériences professionnelles antérieures bah oui bien sûr parce que quand obligé de parler comme bah, bah non, contractuel c'est une expérience et d'ailleurs je pense que euh, ce ne serait pas judicieux de votre part de ne rester que sur euh, le, le, le, le point de, de contractuel oui, que exactement. ce soit le dernier à la limite que vous présentiez et que vous développiez un petit peu plus par rapport à la pourquoi pas mais euh, non, c'est l'ensemble de votre expérience professionnelle qui est intéressante alors. On a une question sur, oh, j'ai perdu, le fait d'être fonctionnaire de catégorie A, peut-il être un avantage ou une, je l'ai perdu, ou une compétence à développer, ou mieux vaut-il parler de compétence métier On ne parle pas, on, on, on enfin, je vais dire… Euh... Avoir été fonctionnaire de catégorie A, ça ne veut pas dire grand-chose en termes de… de Enfin, de, ce que je veux dire, c'est que c'est les compétences que vous avez acquises, C'est pas le, c'est pas ce statut-là qui est important. Donc, euh, moi, je voilà, je, je mettrai pas ça en évidence. Si vous avez été fonctionnaire de catégorie A, vous étiez dans une fonction particulière. Donc, c'est les compétences qui sont liées à cette fonction plutôt que d'être dans cette catégorie. Alors, une question intéressante, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé d'ailleurs, et je ne l'ai même pas évoqué en début de réunion, sur la légitimité d'être parent de trois enfants. Parce que quand ah, on est parent de trois enfants, effectivement, on peut prétendre à passer le concours externe, sans condition de diplôme d'ailleurs, hein, je le rappelle. Ben, quand, on est, quand on a été parent de trois enfants, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on euh, sait ce que c'est que des enfants. Voilà. Alors, euh, on, on est tout à fait au clair sur le fait qu'avoir un enfant et gérer des élèves, ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, on a euh, le sens des responsabilités, euh, le sens de la bienveillance, euh, le sens aussi euh, de se dire que euh, euh, les parents vous confient des, des enfants et que c'est quand même une énorme responsabilité qui vous tombe sur les épaules et que vous avez vraiment conscience... Euh, du devoir que ça implique. Donc, euh, pour moi, euh, être parent de trois enfants, c'est avoir des compétences de rigueur, des compétences de sécurité, des compétences de bienveillance, des compétences de connaissance aussi de ce qui est capable de faire un enfant. Euh, la différence entre un jeune enseignant qui sortirait de la fac et vous, c'est que euh, vous savez bien qu'on donne pas des devoirs à l'école, mais je reviendrai pas là-dessus. Mais vous, en plus, vous, vous savez ce que c'est que la fatigue d'un enfant le soir, et donc vous savez. Ce qu'on qu peut exiger d'un enfant ou ce qu'on ne peut pas exiger d'un enfant. Vous avez déjà une notion des difficultés que les élèves rencontrent. Donc, ce sont des atouts. C'est Donc, euh, bonne, bonne réponse et bonne question de, de Thomas, j'imagine. Alors, aurons-nous des questions différentes Si nous présentons le concours dans le privé, je pense notamment à l'approche de la laïcité. Donc, j'imagine que c'est pour l'oral, puisque je vous rappelle que dans le concours privé ou public, les épreuves les, les d'admissibilité sont les mêmes. Alors, effectivement, est-ce qu'on peut poser des questions Oui, oui, oui. Moi, j'ai fait passer le concours privé. Euh, et on posait des questions sur la laïcité, parce que de toute façon, euh, euh, bah oui, forcément, dans, dans le privé, si vous êtes euh, dans, dans, dans, dans, dans une école privée euh, de confession particulière, vous allez euh, enseigner, mais ça n'empêche pas que vous ayez une réflexion sur la laïcité, parce que vous, vous devez quand même avoir une notion sur la connaissance du système éducatif en général. Donc oui, on peut vous poser la question de la laïcité. Alors, je sûr. précise juste, Pascal, puisque je revois la question, non à l'oral, on est d'accord, parce que ah, c'est exactement sûr. les mêmes épreuves, bien sûr, ça, je bien le, bien le rappelle, bien sûr. mais effectivement, à l'oral, si vous allez dans le privé, ils vont peut-être s'interroger sur le point. Pourquoi vous venez dans bien le sûr, privé, tout bien bien simplement. sûr. Mmh. Okay. Quand et es... ce n'est pas un handicap, hein, du oui. tout de se présenter dans bien le privé, hein. c'est un... le jury Quand... elle-même. Qu'entendez-vous par un livre de maître Oui, ça, vous l'avez Un livre du maître, c'est-à-dire que les élèves ont des manuels, et que lorsqu'ils ont un manuel de français, il y a toujours le livre qui est proposé pour que l'enseignant sache comment mettre en œuvre les séances qui sont proposées dans le manuel de l'élève. Donc en français, vous avez, je ne sais pas moi, n'importe quel manuel de français, vous avez toujours un livre du maître qui est proposé, et là vous avez des, vous avez des progressions qui sont proposées, vous avez les séances et les séquences. C'est normal que vous ne sachiez pas, mais bien on sûr, va bien évidemment sûr. vous l'apprendre la dans une année de préparation au concours. Euh, quand on passe le concours dans une académie, combien de temps doit-on enseigner dans cette académie sans mutation possible Alors là, ça dépend complètement. Euh, J'allais dire, ça dépend de la situation de votre académie, si elle est euh, riche en enseignants ou si elle a des difficultés euh, d'enseignants. Alors, je, je vais être très claire, hein, moi j'ai travaillé aussi dans l'académie de Créteil, et quand on est en Seine-Saint-Denis, on ne part pas facilement. Alors c'est une vraie question parce que ça veut dire que quand vous vous présentez dans une académie, il ne faut pas vous mettre oui. dans la tête que l'année d'après, vous, vous allez si changer, par exemple ouais. vous, allez, vous, vous, êtes, vous vous vivez dans l'Occitanie et que vous présentez le concours de l'académie de Créteil en vous disant l'année prochaine je serai sur la plage, ça c'est non. Okay. Donc dans une, le, le, le fait de demander des mutations, euh, vous pouvez demander des mutations assez rapidement, mais là ça va dépendre. De deux choses, ça va dépendre de l'académie que vous demandez, de l'académie de, de laquelle vous voulez sortir. Et donc là, c'est à l'entière discrétion des inspecteurs d'académie. Donc, à un moment donné, je peux pas répondre à cette question. Vous pouvez mettre deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, ça, ça dépend complètement. Oui, donc ne comptez pas là-dessus parce que non. nous, on a de nombreux stagiaires quand même et qui sont un peu bloqués. Hein, et, et oui, oui. Donc il faut euh, vraiment euh, se poser euh, la question euh, au moment où vous demandez une académie si vous ouais. êtes prêt à y exercer au moins quatre cinq ans. Hein. Parce que sinon, après, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé de démissionner hein, de votre poste hein. voilà. donc, et de repasser, le repasser dans un autre. Parce points. que euh, voilà. Donc attention, c'est un choix très très complexe. Hein. Euh, donc, on a ça, avec un niveau licence, doit-on présenter le troisième concours, le concours externe Au départ, je pensais que le troisième concours et le troisième concours externe étaient le même. Hein non, euh, la troisième voie, c'est j'ai cinq années d'expérience dans le secteur privé, et je n'ai que ça, ou, ou j'ai plusieurs choses, mais voilà, il faut avoir vos cinq années d'expérience dans un autre secteur d'activité que l'enseignement. Concours externe, il vous faut obligatoirement un M2 à l'heure d'aujourd'hui, ou être parent de trois enfants ou sportif de haut niveau. Donc, visiblement, si vous avez un niveau licence, euh, je, je pense ou j'espère, je ne sais pas ce que vous avez cinq années d'expérience dans le privé, ça sera plutôt le troisième concours. Mais sauf à repasser un Master un Master 2, vous ne pouvez pas passer l'externe. Donc, ça, c'était pour Sarah. Normand qui nous dit est-ce que le jury peut nous amener à prendre du recul sur notre entrée dans le métier, y compris voire surtout aborder nos difficultés euh, Je ne suis pas sûre que le, que le jury ait le temps de vous faire prendre du recul. Non, non, il. il, il euh... En, en fonction de ce que vous direz, C'est-à-dire si vous dites une grosse bêtise, il peut à un moment donné vous amener à réfléchir à ce que vous venez de dire. Mais il faudrait qu'à un moment donné, je ne sais pas moi, c est, c est, euh, si à un moment donné, euh, allez, je, je, vais, je vais être un peu grosse dans, dans, dans, la, dans, dans la situation, mais si à un moment donné vous dites que vous avez un élève perturbateur dans la classe et que vous allez le mettre au fond de la classe pour qu'il se calme, on va peut-être vous amener à, à réfléchir à ce que vous faites avec cet enfant, etc. Voilà. Après, ce que, si vous parlez des difficultés, de la projection dans les difficultés, oui, je crois qu'il faut que vous soyez clair sur les atouts et les difficultés de ce métier par rapport à vous. Ça, oui. Ça, je pense qu'il faut que vous soyez clair. Le jury peut vous dire, mais quelles sont les difficultés que vous anticipez par rapport à l'exercice de ce métier Ça, il faut que vous y réfléchissiez. Alors, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions Oui, oui, oui. Euh, donc, on va être obligé d'arrêter. Moi, je pourrais rester éventuellement pour les personnes qui ont besoin, mais Pascal va devoir nous quitter. Donc, est-ce qu'une maladie telle qu'un cancer peut être évoquée arrêt de travail de deux ans, ou mieux vaut-il éviter d'évoquer cette situation, Pascal Alors, très sincèrement, bon, malheureusement, avoir un cancer, d'abord, je souhaite que vous soyez guéri et puis, ça ne doit pas vous empêcher d'exercer ce métier. Mmh. Je, mais en même temps, euh, ça peut être pris différemment par le jury. Euh, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que vous pouvez être plus évasive en disant que vous avez dû arrêter, euh, voilà, vous avez des eu des, des personnes deux personnes ans pour des personnes. raisons personnelles. Je ne vous conseille pas d'aller aussi loin et de donner des détails qui n'apporteront rien voilà, mmh, de plus. Mmh, mmh. Ok, bah, écoutez, moi je pense que là, pour... Euh, Merci, et merci à vous aussi parce que… Alors, on fait la dernière et après je, je libère Pascal et je, je resterai éventuellement pour les questions des, des dernières personnes. J'ai une expérience professionnelle de 15 ans que je vois. Comment valoriser Par contre, j'ai aussi une petite expérience d'entraîneuse de basket avec des jeunes enfants, mais c'est très vieux. Donc, je n'ai plus vraiment de souvenirs précis des entraînements. Est-ce que je dois… Est-ce que ça peut être un piège d'en parler pour la partie EPS Alors, on, on est bien d'accord, il hein, n'y a pas de piège. C'est vous qui décidez… Euh, de, voilà, de ce que, ce vous, que vous allez mettre en, euh, mettre en évidence en fonction du fait que vous êtes à l'aise ou pas sur ce que cette expérience vous a apporté. On ne va pas discuter pendant trois heures de cette expérience. Si cette expérience non, vous non. a justement confronté à la gestion de groupe, à, à la mise en place de séances d'éducation physique et sportive, etc., vous pouvez tout simplement l'évoquer. Mais j'allais dire, il n'y a, a rien que vous devez, mais vous... Prenez les, les, les entrées sur lesquelles vous sentez le plus à l'aise et sur lesquelles vous avez fait le mieux le lien avec votre futur métier. Voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et, et je pense que ça doit servir à tous les postes, puisque je vois qu'il y en a encore des questions en tant qu'ADSEM, quelles compétences mettre en avant voilà, c'est ce qu'on a évoqué depuis le départ, c'est quelques compétences… ADSEM, c'est la même chose. En tant qu'ADSEM, euh, ça vous a permis de voir le fonctionnement d'une école, vous avez assisté à la mise en place de séances, euh, mais euh, voilà, vous avez, vous avez déjà abordé les difficultés de gestion d'enfants de maternelle, vous avez une connaissance de l'évolution d'un enfant de maternelle, même s'il y a des choses certainement à approfondir, vous avez vu des séances mettre en place, et donc, Quelque part, ça vous a motivé parce que vous avez eu envie à un moment donné de passer de l'autre côté de la barrière quelque part. Mais voilà, ça ne veut pas dire que vous savez tout et que, et que vous n'avez pas non plus à, à rentrer dans un autre métier. Parce que la question qu'on peut vous poser, c'est quelle différence voyez-vous entre le métier d'Adsem et le métier d'enseignant Réfléchissez, parce qu'il y a différentes façons de procéder dans dans sa fonction d'ATSEM. Bah, la différence institutionnelle, c'est que l'enseignant est entièrement responsable de l'organisation de la séance d'apprentissage. L'ATSEM est en aide, en accompagnement. Et elle a en plus, bien sûr, toute la gestion du bien-être de l'enfance qui est extrêmement important. Mais voilà, soyez au clair sur les fonctions de chacun. C'est très clair pour moi, Pascal. Je peux vous laisser. Euh, Merci à partir. vous. Bah, je, je vais continuer. Moi, si, si vous avez encore quelques questions, je, je, je leur soucis. souhaite bon courage à tous. Oui. Et ils sont légitimes qu'ils <rire> se le disent bien fort. Merci, Pascal. Merci, Bonne soirée. À vous, Au revoir. Puis, euh, à Merci. Bien au revoir. Au revoir.